Salut les et bienvenue bien à mon stream. C'est moi Stankain qui vous parle en direct du merveilleux Pays de Japon. Bienvenue donc à ma session, euh, on va dire stream, hein, tout simplement. Mais c'est plus une session de tournoi de la grande, euh, de, la, de la grande, qu'est-ce que je de la euh, Brojo Cup International qui, qui est donc un euh, tournoi que je hebdomadaire, du coup, que j'organise du coup euh, chaque semaine. Et durant lequel nous allons donc nous affronter entre Brojo, mais euh, Brojo sans frontières. C'est-à-dire que c'est un c'est un euh, tournoi euh, bah, qui, où il n'y a vraiment aucune limite euh, régionale, et c'est-à-dire que tout le monde peut y participer. C'est-à-dire euh, non seulement les joueurs européens, mais également asiatiques, mais également américains, mais vraiment partout dans le monde. Donc ceci étant dit, ça veut également dire que nous aurons probablement quelques ma que matchs qui seront plus lagueux, euh, plus lagueux que certains d'entre eux que d'autres. Mais bon, c'est pas grave, on est vraiment juste là pour s'amuser. Et donc euh, sur ces paroles, je vous souhaite une très bonne session. Série, mais si vous avez quelques conseils que vous souhaitez m'adresser, n'hésitez surtout pas à le faire. Dans le chat, je suis ouvert absolument. Euh, toute critique constructive faites entendre votre voix. Sur ce je suis en train de créer la euh, comment on appelle ça, la room, la room privée. Donc euh, je vais pas tarder à euh, envoyer ce, cette idée et à le mettre, enfin euh, l'afficher justement sur l'écran, comme ça tout le monde pourra participer. Sur ce je vous souhaite une très bonne session et on est pas. Euh, alors c'est quoi qu'est-ce que je suis en train de faire C'est bon ça va changer. C'est bon ça va changer parfait C'est formidable Alors laissez-moi juste mettre ça, on est winners. Euh, winner's top 8, ouais, ouais, hop là, top 8, c'est bon, on est bon, je crois qu'il y a un espace de trop là-dessus. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, normalement on est bon. Et donc le premier match ça sera. Ça posera qui contre qui Ça posera donc notre cher Camisora contre notre cher Noxstar Donc je vais me préparer ça d'ores et déjà comme ça au moins euh, bah, J'aurai pas besoin de le faire plus tard. Mais bon ça, on, est... on a toujours pas commencé, hein. ça va. On a encore à peu près une bonne quinzaine de minutes en commencer le euh, tournoi, donc il n'y a pas de soucis. Donc j'ai dit quoi, c'était Sora Soraz Soraz mon pote Master Soraz contre Master Noxtaria. Donc très bon joueur de Léo contre très bon ex-joueur de, euh, de Mai. Après j'ai pas trop joué, euh, je crois qu'il a, il a swappé de, euh, de perso entre temps notre cher, euh, notre cher Nox et je sais pas du tout qui joue là maintenant en ce moment. Donc euh, bon c'est pas grave, ça sera la surprise en hein, dirait. Donc ceci étant dit, est-ce que tout marche Laissez-moi faire un petit test pour Mai dit c'est bon. Caméra, match name, minor stop 8, tournoi, Seraz et Noxtaria. C'est bon, nous sommes partis. Enfin, non, on n'est pas partis, c'est bon. Tout marche, c'est ça qui. C'est ça l'important, je veux dire. Donc, est-ce que je peux tout de même me mettre en spectacle Je peux C'est formidable La technologie moderne, les gars, la technologie. La technologie moderne. Yo oh, Oui, tous les streams, tous les matchs, tous les tous les matchs, chaque seront stream aujourd'hui. Tous, tous, tous. Et donc, est, on est 7, je crois, à aujourd'hui, donc ça va. Si on est juste 7, a priori, ça devrait le faire. C'est cool, hein, t'as vu? On va, tous, on va tous pouvoir garder. Euh, euh, pourquoi il y a 3 persos? Oh. Comment c'est comment possible? Oh. Pourquoi il y a 3 Bon, c'est pas grave. Inal! Ah, je surveille de côté, mais je coupe le son. Ah, pas de soucis, pas de soucis, mec. Aucun souci, aucun souci. Bon, ceci étant dit, on a encore quand même euh, une bonne quinzaine de minutes avant de commencer le stream. Donc, ça, pas le stream, mais le match. Euh, pas le match, mais le tournoi. Oh, mon dieu. J'en perds mon Francus. Alors on est parti. Vous voir. Donc euh, ceci étant dit, bon, vous attendez pas à... au tournoi de de l'année. Hein. Ça sera un tournoi relativement tranquille. Mince, c'est pas par là qu'on doit. Mais comment on. Voilà, pour euh, restart, c'est ce bouton-là. C'est pas très pratique parce que c'est au derrière de mon Beautiful Stick. Tangiro. Ah Ok, c'est bon, bon, Silence bon. Cesse donc de crier. Ah, what What Alors, mange, mange, mange, mange. Ah, ça je peux ou pas Non, je peux pas, non mais. Ah Ça fait bizarre de jouer sur PC, hein. Ça qui est MD. Ah, par contre, je peux changer de côté en faisant ça, mais c'est une très mauvaise idée. Boum Mange Ah, merde, non. Ah Tristesse, bon c'est pas bon ça c'est fait alors je vais juste voir si j'ai quand même Ouais, j'ai accès au j'ai accès à discord là dessus c'est parfait c'est nickel chrome sky vient juste de nous rejoindre en plus c'est parfait je vais euh, liker ça the brojo cap on est parti salut tout le monde yo sky Skies. Skies. c'est bon c'est bon le tournoi est sur pc pas sur pc en effet il est sur pc j'espère que yo ça va bien Skyze. j'espère que ça te dérange pas <rire> pour le coup J'espère que tu t'attendais pas à ce qu'il soit sur PS. Mais il est sur PC, oui, en effet. Mmh. Il y a une grande majorité de joueurs sur PC. Et salut, salut à toi, mon cher ami. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Mmh. En espérant que ça te pose pas de problème. Massacre. Hop là. Hop là. Hop là Ok bon, ah elle est partie, on là Je viens, je vais me désinscrire du coup je pense, ah ok ok, oh bon tant pis hein, c'est la vis. C'est la vis guys, désolé. J'aurais dû, euh, j'aurais dû le signaler un petit peu plus tôt. Hop là, je vais quand même regarder match, ça marche, y'a pas de soucis mais... mec. No suicide, bon ça sera un, ça sera un top 6 du coup, bon c'est pas très grave. C'est pas très grave. Hop là. Attends, je crois que... Non, non, Sora il l'a pas sur PS, il me semble. Ah si, il l'a sur PS. Euh, qui... Akemi, il l'a sur PS aussi, je crois. Mais Akemi, il a pas d'abonnement euh, PS, ouais, du coup, il peut pas jouer. Et Nox aussi, ouais, non, non, ça sera pas possible. It's not going to be possible, ouais, je pense. Pour ça, il faudrait que Akemi reprenne un abo et ouais, ça, ça, va, ça va sûrement l'embêter. Ouais, tant pis, tant pis. Bah, c'est la vie, hein. It's life. Non, à la prochaine fois, je... Veux, euh... Faut que je mette en gros plan PC, <rire> pour éviter les euh, pour éviter les sous, les malentendus du coup, ok bon ça sera comme ça au pire, Voilà. bon c'est pas trop mal, ça fait 2, 4, 6, 6 personnes, bon ça va. déjà, c'est déjà pas mal, Voilà, on va nous voir, euh, qu'est-ce qui se passe, ah j'ai un peu soif d'ailleurs j'aurais dû boire avant de commencer à streamer. parce qu'en plus je vais parler beaucoup, comme à mon habitude, jamais, faudrait pas que je fasse ça, Faudrait pas que je fasse euh, ce truc-là. La raison t'es La raison t'es tant que je veux garder le. Qu'il qu faudrait que je garde euh, qui qui pas, qui, pas qui Ah non je suis je suis toujours sur my en ce moment, Ok ok ok c'est bon à savoir. <rire> D'accord. Donc ça serait my ça sera pas mal ça sera cool ça sera cool. Mais moi j'aime bien ta maille, c'est ça le pire. Je suis content que tu l'aies gardé tu vois. Ah bah. Voilà, faut que je garde ça, comme ça je vais le reset après. Mais je suis pas encore au point, pas inquiète, personne ne l'est. Personne ne l'est vraiment mon cher, mon cher Nux. Ah toté Hop là, boum Mais aujourd'hui, ça sera vraiment juste... Ça sera vraiment juste le tournoi tranquillou, PTR, p épouse pas de tryhard quoi, ça sera... Donc t'inquiète, il hein, n'y a pas de souci. Aujourd'hui, enfin celui qui gagnera, il recevra donc le titre de Brojo champion sur mon discord, juste pour que vous le, vous sachiez. Hein. Le, le quand même le titre Brojo champion, c'est pas hein. rien. Qui est juste en dessous du titre d'admin. Hein. <rire> donc voilà pour une semaine du moins, enfin jusqu'à ce que euh, s'opère le prochain tournoi. Ah bah ouais, c'est pas mal. Hein. <rire> ouais parti. Mange, pourriture communiste. Ah j'ai Ah faut que je fasse un petit peu plus. Hmm. Ok faut que je fasse ça à peu près. Donc ça donnerait du... Ça ça ça... Voilà ça peut prendre par surprise ça. Je pense. Ouh pas bon ça, ça c'est pas un Jito, <fils> Jitoshete Ouah c'est bon ça. Est-ce que, est que je peux faire ça direct après ça Je crois que justement, il y a suffisamment d'espace pour que je puisse le faire tranquille. Oula, là, oula, là, quoi What What is passing in York, in qu est qu Il se passe à New York à ça Qu'est-ce qu'il se passe Bah voilà What Mais saute, Grognasse Une Non Non, on a dit Oui, oui, non Alors, s'il te plaît, de te protéger là. Chip ou pas chip Qui Arrête Qui ah deux de protéger, j'ai pas envie d'être dans les. dans les menus. Mais bon. Voilà, c'est ça qu'on veut. Putain, ça fait mal hein. Ah c'est parce qu'il y a une grosse barre de risque de, de risque, risque. Alors ah, on est parti. C'est minime de quoi ça Last Resort Sunset Sky, what the hell. Allez mange Oup là. faut Oh what? Ah non c'est pas. Ah le sub merci, je suis content, je suis tellement content, je me transforme en super saiyan. <laughs> merci beaucoup pour le sub. Uh, Ayo Ayo Avirona bienvenue. And, oh thank for the sub man, thank you very much and uh, welcome back to the uh, to the Brojos area Avirona. How you doing brother? It's been a long time. I'm a super saiyan. Uh, just que vous sachiez, les gens. <laughs> Yay! Just so you know, everybody who's uh, in the ch chat right now, every time somebody subs, I'm gonna turn into a super saiyan. <laughs> ah damn it! Uh, but I need to uh, turn off the. Uh, uh, actually, just one second, yeah. One second. Put it too long. Toggle for gameplay later. Yeah. Why is it still toggled on? I don't understand. Anyway, it's okay. Let me turn it off. Here we go. Hmm. Or maybe it was on ever since the beginning. Attention baff que je vous mettrai dans un futur proche. Ça marche, ça marche. Attendez, je vais juste check vite fait quelque chose. I'm just gonna check something. We have Alors. Okay, it works. Okay, on est bon, on est bon, on est bon. On est bon. Et bon, on est bon, on est bon. Attention aux baffes que je vous mettrai dans un futur. pour Ça marche. Ça marche. Tu me fais peur, la Nox arrête. Cesse donc de me faire peur. J'aime pas, pas avoir peur. Ça me fait me transformer en Super Saiyan. Et quand je me transforme en Super Saiyan, je, je deviens très, très, très violent. Ah. Ok, c'est bon. Ça, c'est bon. Let's okay. save. I'm doing pretty good, however, on Ah non, non, pas de SS. Si, monsieur, si. I'm doing pretty good, man. I've been uh i've been grinding this game for a long well for quite some time right now i'm really like li liking it a lot but uh, yeah apart from that uh you know life just uh just enjoying life and everything that comes with it ah ah damn it been busy with trying to move okay okay moving to where ah, ah moving to a new location I suppose like a new house or something ah move ah damn it Ok, j'ai besoin j'ai besoin de réussir ce, ce combo là. Ah. Okay, here Ok, go Ah, too 2, 3, trop tôt, trop tôt. Gatia! Ah, Gatia! Oh, non! Ah, it Moving from Japan to... Oh, ok, ok, ok. Ah, damn, man, too bad. Well, is it, like, if it's voluntary, it's, uh... It's... I, I, I... I totally respect your choice, and, uh... And uh, good luck for, for, the, for, the, for the continuation. And if it's not willing, uh, I really hope that you will... If it's not voluntary, I definitely hope that you will uh, move back to Japan eventually. In which case, uh, I look forward to... Uh... You were in Tokyo, right? Oh yeah, Verona, if I'm correct. If that's the case, uh, definitely hit me up if you come back. So we can uh, eventually you know grab a drink or something, since we never actually had the, the chance to do so. So yeah, definitely. If you ever come back, uh, hit me up. Definitely. Ah! Ah! Okay. No problem, no problem. That's good to know, man. So, it was voluntary. Okay, then, perfect. It's perfect. That's good to hear. So, uh, hopefully, uh, if you ever, you know, uh, do come back to Japan, uh, just hit me up. Definitely, uh, would like to, uh, finally meet the person, or finally meet you in person. <laughs> After all this time, it's, uh, it's kind of a shame that we never were able to, uh, I have this week off so I'm just chilling. Perfect. You should as you should man. As you should. Yeah, I have work though. Ah. Look at you though. Perfect, that's good to hear, man. Ah Gotcha, finally. No! Okay. Ah damn it. I need to i need to quelque chose ici. What assign okay. Here we go. That should do. I think. Roman cancel, yeah we're good. I should do it. Okay, we're good. Boom! Coco Yakunata. ha ha! what? Alright, parts. Ah damn it. Ugh. Uh Kai. Anyways, I'm gonna do this for like the next five minutes, so might as well try to do it correctly. Uh, no yes, thank you. Perfect. Ah, oh, <laughs> I did the wrong one. What an idiot I am, bro Got gotcha. Oh no, I definitely had you. Perfect. What? What? Okay. Okay. C'est bon, c'est bon, on est bon, c'est bon on est bon, il n'y bon. bon, bon. ah, plus que euh, 4 beautiful minutes. Ah mince pas. Ok, ah freak. Ah damn, mince pas ça. Ah. Ah, come on, I definitely had you there. Okay, gotcha. Okay, got gotcha. him, I gotcha, I gotcha. uh huh Okay. Perfecto. Oh, nia. Bon, bah, il n'y a plus que 4 minutes, je crois. c'est 3 minutes. Le temps passe tellement vite. Ah, gna, Pas ça. Tacha. Ok, yeah. yeah, ça devrait le faire. Pas mal, pas mal. Ah, trop tôt. Tard, pardon. J'aurais dû faire un tout petit peu plus tôt. Ok. Oh, allez, mange, ça c'est bon. Ok, c'est bon. je commence à bien faire à un moment. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi Ah oui, il y avait. Ah, il y avait Totsugeki machin là qui je voulais bosser. Bah bon, c'est pas très grave, je crois qu'on va. Attends, au pire, ce que je peux faire, c'est ceci, ouais. Euh. Jump, jump, jump, jump, jump. C'est tout ce que je voulais faire. Ok alors, attends c'est pas ça, ok ok, ça c'est pas possible, par contre je peux faire, non je peux pas faire ça, ok c'est pas, c'est pas, yo comment ça avec Zen Comment vas-tu il faudrait que je euh, me mette dans la euh, versus machin, si des gens veulent venir pour commenter avec moi ce serait bien, si vous voulez hein, bien évidemment il n'y a, a pas de forcing euh, vidéo, c'est bon on est comme ça, parfait. Hop uh, là. Si euh, si commenter avec moi vous intéresse, n'hésitez pas à euh, me rejoindre sur le Discord. Ok je peux faire ça. Ok je peux faire ça. Ok je peux faire ça aussi. Ça me donne pas un hard knockdown mais bon c'est pas trop dégueulasse. Euh, ça dépend. Tout dépend de ce que je veux faire après en fait. Bon. Ok c'est pas grave, comme ça. Yo ça va bien avec Zen Yo ouais. Ok ça va, je t'entends pas trop trop, donc je vais augmenter le son de ta voix. Ah d'accord. Moi à la limite je suis chaud pour commenter. Attends faut que je lance mon jeu, donc peut-être vers la fin du tournoi je pourrais commenter. Ça marche pas plus, no suicide, no suicide. Ah bah oui, le temps qui se mettent en route et tout là. Le temps que ça communique tu sais. Ouais je comprends. The life of a guilty gear pas des francophones sur pour moi actuellement là il y a. Alors, il y a deux. Enfin, il y a, des... Il y a que des Français, ouais, je crois. Si je, ne me... ouais. si je ne me trompe point. Il y a Gigi, donc français. Bah, il y a juste Camille qui est belge, mais mets... bon, c'est ça. Voilà. Oui, mais c'est. Voilà, voilà, c'est ça. Ah, là, je t'entends net... ouais. nettement mieux qu'avant. Alors, du coup, ah ouais. euh, ah, Camille sera aussi. Par contre, neuf. Euh... Ouais. Par contre euh, non, il n'y a pas Didi. Non, il n'y a pas qui Gigi ah il, Didi, si, ah, il est pas. Bon, bah, il a dû se barrer aussi. Hein. Ah, elle, ah, là, on est 6 on est sur 6. c'est quelqu'un ouais. qui a pas check-in aussi. Je voilà, pas, mais... alors, ouais. alors du coup c'est... Euh... Ben bah, G, c'est SHX, non c'est pas ça je crois okay. Non non non non, non SHX c'est quelqu'un d'autre. C'est okay. un, okay. un joueur de Mei aussi, très bon joueur de Mei. Ok C'est pas euh, Skies ça, le joueur de Mei Non. Skies ok bon ok, bon bah du coup c'est ça. Bah euh... ben, G, il a pas du... Ah bah d'ailleurs il y a Skies, ouais... Il... Non Jizzy en fait j'ai regardé quand j'étais suis... au check-in, j'ai regardé, il était, pas... il était déjà pas là. D'accord. Par contre il y avait... Euh, il y avait euh, alors c'est Skies, si je prononce bien je suis pas sûr. Skys peut-être, Skys404 qui mm. euh, ouais, qui n'a pas check-in. D'accord, d'accord. Mais alors Skys il n'a pas check-in parce qu'il check qu <rire> était... Euh, alors, euh, il a une raison, c'est que oui. il pensait que le jeu était sur, euh, sur PS en fait, et pas sur PC. Ah d'accord, d'accord, voilà. d'accord. Ouais. Donc euh, voilà, c est, c est, bon c'est pas, pas grave. Bon au pire on fera un top 6, hein. pas vraiment un très gros problème. <rire> ah, ça se tient, ça ah, se tient, c'est que voilà. c'est les, les prémices de la Brojo Cup Internationale. Voilà, ouais. c'est exactement ça. Bon, ceci étant euh... dit, euh, l'heure est venue de commencer le tournoi, <rire> justement. Alors voyons voir, que je ne dise point de bêtises, va falloir que je regarde vite fait. Euh, que je regarde vite fait les braquettes. Alors normalement le premier combat ça sera sera contre Noxtaria. Êtes-vous ici mes chers amis Noxy le... Il faut que tu postes la, le, le code quelque part. Ah exact, exact. Euh, il faut que je le poste justement là. Voilà. Je le poste ici. Yo Nox, alors regardez, j'ai posté, vous pouvez voir l'idée qui est juste au-dessus de ma, ma tête magnifique, son cheveux. A la place d'avoir des cheveux, j'ai une idée de euh, connexion dans un, euh, ouais. dans un lobby. Non, quand, quand même le jeu, il te l'a bien trouvé le, le truc, il m à une lettre près, c'est chaud. hein. <rire> J'avoue, j'aurais tellement aimé que ce soit un ah, J'aurais tellement aimé que ce soit un Rift. Au moins tu sais que le jeu il me connaît bien, tu vois. Ouais. <rire> au moins il sait bon. Alors c'est Cayenne, on va lui mettre un, un nom de lobby bien marrant. J'avoue. Ah putain. <rire> ah mon Dieu. Alors du coup, ce qui est magnifique, c'est que je peux faire ceci maintenant. Donc tout ce que j'ai besoin de faire, c'est attendre que nos deux, euh, nos deux joueurs euh, rejoignent le lobby. Ensuite, c'est parti. Ah, cool. ah, ça c'est cool. Ah. Euh, J'arrive aussi en mode, euh, en mode spec. Il faut que je lance. Ah, euh, ah mais en vrai, hey, mais c'est quoi en plus non parce que euh, le W, ça se dit W. Ouais. Donc euh, donc en fait ouais t'as les bonnes lettres presque Ah non mais c'est exactement ça mon pote hein. Si quelqu'un voulait écrire euh, en fait ce mot sans vraiment l'écrire Sur genre un, un forum un petit peu euh, un, un peu tatillon Tu vois il pourrait écrire comme ça tu vois Et tout le monde comprendrait qu'il veut dire l'autre mot justement Donc ouais c'est ils, euh... <rire> ils ont fixé le, ouais. le mode spectateur Maintenant on n'est plus ouais. obligé d'attendre que quelqu'un se voilà. mette sur une borne pour spec voilà. Et aussi excellent truc euh, Si euh, on n'est plus obligé de, de bouger Le stick ou quoi ouais. pour, euh, pour enlever le, le hmm. d'inactivité et c'était vraiment très très chiant ça justement, très, très, parce que très très chiant, justement on avait un First to Ten, on avait une exhibition, un jeu d'exhibition entre, euh, entre du coup un joueur de chip qui s'appelle, enfin un joueur japonais de chip qui est très bon d'ailleurs, ah, il s'appelle voilà. Gunfight et... et Sora, et du coup et Sora, ouais. au bout de, du 6 ou 7ème match, on s'est fait charter de la, de la room parce que du coup j'étais, euh, bah, j'étais, moi moi je, je, je bougeais pas le style donc du coup il, il a dit que j'étais en idle et que bah, bah fallait fallait fallait que je me fasse euh, que je me fasse kick quoi. Donc ce qui est complètement stupide d'ailleurs. J'ai toujours dit <rire> sur la room incroyable. Ah, ah bon bon alors vous pouvez commencer quand vous voulez les, euh, les cocos. C'est un first voilà. to 3. Il y a double élimination donc du coup durant ce tournoi donc euh, ne vous inquiétez pas si vous perdez une fois vous avez encore la possibilité de euh, de continuer à jouer et à peut-être essayer de, de sortir des losers pour euh, retenter votre chance en winners. Donc, no stress, non rien, et aussi je tiens à souligner que le euh, tournoi de ce soir, c'est pas un tournoi de tryhard, c'est vraiment juste pour vraiment s'amuser. On peut s'attendre à un petit peu de lag aussi étant donné qu'il euh, y a une partie des joueurs qui sont au Japon et l'autre partie qui est en Europe. Donc voilà, c'est vraiment, vous prenez pas trop la tête, on va vraiment juste, euh, juste passer un bon moment ensemble et pas vraiment se, euh, voilà, pas, pas tryharder. Ouais, il y aura du lag, a priori ouais. ce sera du 6 ou 7 frames, ouais, euh, bah, du coup vous aurez, des, vous aurez des rollbacks pendant le match. Mais voilà. voilà. Donc, Donc ne vous pas inquiétez pas, pas. pas. Voilà. c'est vraiment <rire> juste pour tester le, justement la stabilité du netcode de, de Geek et pour essayer justement d'organiser euh, bah de, de, de, de, de, un tournoi international euh, online, un truc qui a quasiment jamais été vu auparavant. <rire> avec le netcode tout pourri des autres jeux qui existent de toute manière. Donc ceci étant dit, j'ai ma nouvelle co, donc ça sera peut-être un peu comme Akemi. Nickel, ça, ça c'est cool, alors. C'est comme Akemi très bien. Bon, moi, ben, vous pouvez commencer quand vous voulez, hein, euh... Noxtaria et... Euh... Ah bah attends, il manque Camille, là, je crois qu'il a. Il Camille, manque, Sora. il manque Mister Sora. Ouais, Mister Soraz. ouais enfin, les... il, il, il a dit qu'il setup le PC, vu qu'à la base il joue sur Play. Ah d'accord, d'accord, d'accord. No Sousay. Sora n'est pas là pour l'instant, ça marche, ça marche. Ah, sacré Sora. Mais c'est bon, c'est bon, on n'est pas... Ça va, on n'est pas un braquet de 120 joueurs, on n'est pas très très pressé niveau temps. Je pense qu'on peut se permettre d'attendre 2-3 minutes. Ça va. Carrément. Il est 20h au Japon, c'est ça Il est 20 h 5 ouais, carrément. 20 h 5 au Japon. Et du coup, comment... Il n'y a pas de soucis, Sora, tu es là. Très bienvenue si tu si tu peux Putain, C'est moi ou t'avais l'avatar de May Il joue May Comment ça, il joue mail Non Non non! C'est incroyable! T'es sérieux? C'est quoi ce. C'est quoi ce. Comment on appelle ça? Ce. Ah, ce ce cheat! Personnel. Ah non, mais c'est pas ce cheat, non, mais, mais il, non, tu fais. Cette il va infidélité, prendre son Léo. mon pote! Sora, honte à toi à ce changement! J'avoue, c'est quoi cette infidélité à Léo que tu fais là? Qu Qu'est-ce qu qui se passe là? Qu'est-ce qui s'organise là? What are you doing, <rire> mon cher ami? Putain! <rire> ah, bon allez, c'est parti! Allez, on est parti! Allez, c'est parti! Premier euh, tourne, Pas tournoi! Premier euh... match de la soirée, donc winner, stop it! Ouais. Hein, on sera donc 6 joueurs aujourd'hui! <rire> On rappelle FT3 hein, les gars. FT3 Ft3. Ouais. FT3. Vous inquiétez pas, j'ai réglé les matchs pour que ce se fasse pas plus de 3 matchs gagnants. Bon vous inquiétez pas. Même si vous ne pouvez pas aller au-delà de, de 3 matchs. Donc voilà on est typard, voyons voir. Yo Claver, comment tu vas gros Bienvenue au stream Alors, checking the opponent's connection, voyons voir, j'espère que ça va marcher, l'assist. Bon donc là c'est un match entre euh, donc, un joueur qui est situé au Japon et un autre qui est situé en France. Donc, euh, donc pour l'instant bon spectate, ça a l'air de. Ouais, ça a l'air de, de bien marcher pour l'instant. On ne peut malheureusement pas voir le. Euh, le nombre de, euh, de, de frame rollback, mais pour l'instant, c'est a l'air d'être relativement stable de ça notre côté. Ça a l'air d'être pas mal, j'aime ouais. bien, ça commence direct avec des PDP d'un côté et des to de l'autre. Très représentatif. Ça. Voilà, oui, un oui, ouais. bien représentatif. Alors, un voilà. Nugget Burger HS de la part de Sora qui essaie de contrôler le neutral, Totsugeki Fest de la part de Nox qui essaie justement de contourner toute cette offensive et qui malheureusement se fait choper dans le coin. Il lui reste juste un tout petit peu de vie Ouah Le guard break into the uh, low kick de Mr. Uh, Pas de sort. Uh, ah j'ai une des synchro moi en. Ah oui t'as une des synchro merde. Ouais, j'ai une des synchro moi en sec là. Et du coup là t'as été euh, Comment dire T'as été jarté de, du, du, du spectate non, non, j'ai pas été jarté, mais ah, okay, ça a des synchros, genre euh, les, deux, les deux persos font n'importe quoi. Pas ah d'accord, ok. Putain, c'est bizarre. On peut suivre de ton côté, ouais. Ok, tant mieux. C'est peut-être parce que justement je, je host, euh, c'est peut-être parce que c'est moi le hoster que de, pour toi c'est un petit peu plus difficile de suivre le, le mode spectate, euh, ouais. Probablement bon alors tentative justement de contre de la part de Sora qui euh, l'a fait à un moment un tout petit peu inopiné Carouh le 2P sur la dust tenté de la part de Noxtaria Ok par contre euh, petit Ah ok ok pas mal pas Bon il y a une, un petit avantage niveau Vita euh, de la part de Noxtaria Wake Up euh, Comment on appelle ça Étoile de Ninja je l'appelle mais ça probablement un nom un, un petit peu plus scientifique que ça et chip Kill de la part de Nox Bien joué à Nox. pas donc... ah. de ninja en stance, tu veux dire Ouais, c'est ça. Là. Je sais pas comment on l'appelle. C'est l'oclo-slash. Le le ah, le slash, ok. Enfin, c'est le slash de, en stance. Hein. Ok, bon, je vais l'appeler le slash alors. Hein. Ah, ça a tenté de passer derrière avec le gravir, euh, le Svitem mais malheureusement, c'est resté devant, ça s'est pris la chœur. Okay. Et ça se prend des pressings à base de dauphin oui. <rire> Ah, ça va, bah la de Nox, il a... Ouais, oh, Nox, il a... il a pris du niveau, hein, mine de rien. C'est pas du tout comme c'était avant. Et boum, premier match pour Nox, hein. Hugo. Ah, Très belle prestation, hein. c'est vraiment euh, non, bien vrai. joué hein, en plus. Ouais. La pression dans le corner était, euh, était ouais. très sympa. Carrément. Du côté Nox, il a bien réussi à varier ses les, moves qui permettent mmh. de, de, comment dire, de, de poke mmh. comme ah il faut. Ouais. Alors, Sora nous dit qu'il joue à zéro dauphin, malheureusement. Et oui, c'est le. C'est ouais, probablement dû un petit peu au lac quand même, hein, à mon avis. Mais euh, c'est ouais, quand même très très dur de. Ah, bien joué, bon air to de la part de Sora qui a ah, bien converti justement. Et sa colle Et la moitié de, de la vie qui se barre d'un seul coup d'un seul. C'était très très bien joué de la, barre de, de, de la part de Sora. Et un autre air to qui a réussi à choper le, le Totsugeki de Nox. Je sais pas comment ça s'est opéré tout ça. Ok, allez, euh, Nugget Burger de la part de Sora. Counter-Hit sur le euh, Jumping HS de Noxaria qui n'a malheureusement pas pu convertir. Mais c'est pas très grave. Il a réussi à. Ah, il a presque réussi à bêter. à oui, le 6p de. Euh... Soir, oh oh, ça beau, oh la magnifique. la la la la beau, ouais. beau C'était joli hein. Très très bien joué Et de la part de Sora qui, le qui le a réussi à baiter le burst hein. C'était très très beau hein! Bien joué euh, Sora là! Pour, le, pour la peine faut un putain! Ok Totsugaki! Hop là! Qu'est-ce qu'il va se passer? Ok ah, lag de... Ouais! Il se regarde dans les blancs des yeux! Ah tu m'étonnes! <rire> Ok nice, voilà, nice, nice. Voilà c'est bien, Sora qui commence à comprendre ouais. le, le, le, les Oki qu'il peut faire avec, euh, pour rendre son Swipe plus sécurisé. Exactement, donc, Sora euh, qui... passe ouais. passer en stand sans, sans risquer de se faire punir. Ouais. Non, ah, Sora... ça, ça, va, ça prend le side switch, ça va envoyer la super et qui va probablement tuer. Hein. <rire> Exactement, a ouais, ouais, bien joué, un hein, partout, enfin, ça on a un bon match, hein, nickel. Et Sora ah, qui vient ça. tout juste de fusionner avec la jungle, il ne l'a pas rejoint, il est devenu la jungle un pour un pour la jungle voilà. de la part de Sora voilà. qui remporte le deuxième match ok alors la sweep de la part de Noxy enchaîne directement dans le Dust et qui bah évidemment il, fait... ah, il a eu raison hein, parce que là il restait plus beaucoup d'udicés dans mon nez, si s'il prenait la full burst Ok, tout le monde a eu pas mal de vie, vie, pas mal de guts. Il aurait resté de, de la vie, mais c'est vrai qu'il aurait été, il aurait été quand même en danger. Pas mal ça. Il a mangé ah, oh, là. Ah, oh là là, le coups. Tu sens Il a, euh, ouais. a été puni par un, par un DP. Noxie, il, il, il est, il est bien. Waouh, c'est cool là là là. Est-ce que c'est Je crois que ça c'était un, une erreur d'input à mon avis. Ça c'était pas voulu, à mon avis. Ou ah, alors c'était un très gros... Euh, mais, très gros mais, rigue Mais, mais, mais, mais euh, si ça ouais. passe ça aurait été bien joué Ça, ça aurait été assez ouf J'aurais dit que c'était un vois, <rire> si c'était passé j'aurais dit que c'était un très beau rigueur de la part de Nox Oh, oh nice le, dis, le ouais. counter hit là et le dp ah, into la mort Le <rire> dp into l'arche <rire> qui va tuer sur un 2h Belle chose, belle c'est chose. Bien, bien joué de la part de Sora. Alors, round 1 euh, pour Sora qui a réussi à choper un, un counter sur le sweep. Le counter qui permet de rendre le Svide ouais. euh, sécurisé. on part sur un combo ouais. de Svide tranquille, ça fait des droites gauche, droites gauche. Ouais. Ah, ça prend le, le burst malheureusement parce ouais. qu'en ah, scène c'est dur de l'éviter, le burst. Ah, mais ah, mais, mais ça, c'est fin. Hein. Ouais, ah. Encore une petite a... itération du combat, ça devrait le faire. Ouais, ça le oh, fait. Veut... Est-ce que c'est parfait ah, ça c'était parfait ouais. ça. Tu sens que Sora là il a pas envie de partir sans ah, ça vraiment euh, euh, vendre sa lasagne si je puis dire. Il a plus envie de la vendre, <rire> il a envie de la garder pour lui-même. Donc là tu vois que Sora ouais. il est chaud là. Ok, petite sweep Allez, là, Il essaie. est chaud, là. pour l'instant il n'y a pas eu de lasagne. Hein. Ah j'avoue, pour l'instant il est pas mal, là. il est 10 sur 10. Le... Ah, le... ah Pas mal Sora avec le changement de côté. Le slash slash into overhead. Et là c'est bon, c'est parti, il ouais, va pas mal de Je j'avoue. Ok, burst bon, bien joué, tu me diras, comme ça il a réussi au moins à avoir toute sa barre de tension remplie. Sweep into euh, standing HS et qui se fait d'épée malheureusement. Le... Oh, ouais. ah, attention, attention, oh, a le shot était un peu décalé, ouais. et du coup ça s'est fait choper forcément, Nox a ah. vu, vu le mauvais timing, ouais. Euh, ouais. il s'est fait reprendre, reprendre, reprendre l'avantage. La ouais. Très bonne utilisation de la Sweep 1 hein, de la part de Sora mine rien, hein. c'est pas la première fois qu'il arrive à choper Nox, c'est justement de backdash. Pour euh, ouais, ne pas vrai. choper la, ciel, la pression. La, la, la soupe est très très forte, elle va très très loin. Euh, Léo est considéré comme étant un petit peu airborne quand il la fait. Et ça, ça quand, quand ça fait qu'un heures, ça permet de faire vraiment des trucs très sympathiques. Tout à fait, tout à fait. Je pense bon, cette soupe, elle, ah. est, euh, elle a des propriétés entières, j'ai l'impression. Parce qu'elle chope vraiment les gens qui, euh, qui retombent du ciel, quoi. C'est assez marquant. Parce que, que la hitbox, elle a une hitbox qui est relativement haute, en fait. C'est okay. pour ça. Elle est pas disjointe. <rire> non, <rire> non, elle n'est pas disjointe. Ouais, des dans le... Ah, des dans l'air, dommage. Non ce serait Léovana <rire> Léovana je vous Ah mon dieu. Ok, pas mal. Ouh oh, là là, ouh là là. Sora il se déplace en faisant des dp mon pote. Sora qui, <rire> qui se singifie au fur et oh. à mesure que Sora oh. qui, qui ne s'arrête plus. Sora <rire> qui ne s'arrête absolument plus là. Hop là. Voilà, Nox a réussi à justement le punir là. Il va quand même essayer de tenter une... Ouh, pas mal ça. Et c'est là pas la mort. Voilà c'est ah pas, bon, pas mal, pas voilà, bien joué, voilà, bien joué Sora, bien Sora Sora, Sora. Nox. Nox Noxtaria il t'a dit tu as ce que, mm. que tu mérites, là, il a, là, que il tu mérites. que bourrer, t'es pas bon Là il t'a que là toi, là Nox bon. il t'a bien collé toi, mon pote <rire> <rire> Voilà, tu t'as bien fait comprendre à Sora qu'il fallait <rire> <Ça> arrêter <rire> de bourrer arrêter. pour rien Non mais c'est ça, tu vas arrêter de me prendre pour une banane Changement de côté que je le sentais venir là Ok, bon là ça va être chaud pour Sora, pas Sora, pour Nox qui est dans le coin utilisation de la faultless defense pour essayer voilà. de prendre un petit peu de... pour mettre de la distance entre premier et le oh, et le DP ok il y a relativement le... une similarité niveau Vita est ce que par contre oh, bien, ah, joué. Ça, bien joué ça c'était bien joué parce que ça aurait été juste ça aurait chopé le non, DP oh, ah, non, de... ah, ah, non, le slash. et là ça va. non, non c'est pas ça, la fin c'est là pas ça, la, ça, pas ça, la ça, fin NON le bouclier le bouclier était ouf le bouclier était ouf Bien joué quoi, de la part de Sora mine de, de rien Mais c'était une bataille. Regarde moi cette itération de DP quoi Mon pote il se déplaçait avec les DP sur la fin de Sora quoi, regarde moi ça quoi C'était un truc d'ouf Allez Sora, regardez, il fait le DP 1, 2, 3 C'était un truc d'ouf mon pote 4 nous en avons enchaîné 5 5 DP d'appliquer, quoi. Hein. je veux pas non, dire il mais... Il en a fait un sixième à un moment donné hein, ouais, ouais. il en a fait un sixième je crois. J'avoue, j'avoue. Après, après plus tard il a réussi à en faire un sixième, <rire> <Il est fou. rire> Mon dieu! Bon bah bien joué de la part de Sora hein, qui, euh, qui a remporté cette euh, victoire. Euh. Bah c'était relativement serré, hein, mine de rien. Je suis euh, je suis non, surpris des. Un euh... 7, hein, en ah, c'est un très beau set, hein. honnêtement, je me suis bien j'ai bien pris mon pied. Et pour la peine, je vais euh, affronter mon cher ami Akemi, mon compagnon bah, d'armes. Euh... Donc... Bon, hum. C'est euh, Akemi contre Shanks. Hum Akemi ah merde! Contre... Ah bah oui, je suis con en fait. Ouais, ah, c'est Shanks, ok. Autant pour moi. C'est bien Shanks, c'est bien ça alors. S-H-A-N-K-S, c'est ça? Moi j'ai toujours SHX parce que euh, SHX, à chaque fois okay, qu'on okay. demande c'est Shanks, il personne qui fin, il répond jamais. Okay. Donc euh, moi j'ai SHX par défaut. <rire> et SHX, mais SHX défaut et Index. Change. Ok ça marche. Bon bah je vais faire ça comme et ça. Euh, ça. Ok bon je vais l'appeler comme ça. Euh, le le okay, et c'est le Captain. Ok Captain SHX. <rire> ça marche. Voilà. SHX. Ok ça marche. Bon bah euh, laissez-moi juste spectate vite déf et j'arrive. Okay, captain SHX. Ah bah je suis en, je suis en train de, de spectate donc allez-y hein, vous pouvez commencer quand vous voulez, je suis prêt. Comme d'habitude. On attend un Kemi qui arrive dans le. qui va arriver dans la room c'est sous peu Ça marche, ça marche. Alors va voir, en attendant, je vais faire quelques petits trucs. Mais n'empêche Mon pote hein. <rire> rail Il a vraiment rejoint la jungle, hein. mon dieu Là il, il, a, il a Il a montré ses vraies couleurs quoi, durant ce dernier. Alors, euh... <rire> alors là ce sera complètement. <rire> mon dieu. Alors là ce sera possiblement un match sans lag, parce mmh. qu'on a deux francophones, qui vont s'affronter donc euh, SHX le français et Akemi euh, euh, qui joue Milia est en belge. Voilà. Et du coup SHX qui joue qui Notre cher SHX Notre cher SHX joue cette chère Mei. Ah elle joue Mei okay, ok ok. Ah bah ça on a deux représentations de May durant ce tour c'est pas mal. Oh, c'est cool c'est cool. enfin ouais. Honnêtement c'est pas mal. C'est normal même je Je sais <rire> que je ah. sais qu SHX euh, pocket aussi Axel. Très bon ah, okay, okay. Axel. Ouais, ah, si ah jamais oubliez pas d'ailleurs les gars que vous pouvez counter pick ouais. euh, en loser bracket si exactement. vous voulez donc, donc vous, vous êtes pouvez... en loser bracket vous avez le droit de counter pick vous pouvez même counter pick si vous euh, perdez un match une fois que vous perdez un match ouais. euh, là vous pouvez changer de perso durant euh, le... durant le set contre la personne contre qui vous avez perdu en fait donc euh, ça c'est pas un problème par contre enfin vous gardez le le, le le le perso que vous avez choisi au début du match si vous gagnez tant que vous gagnez vous gardez votre perso vous pouvez pas le changer donc voilà mais vous pouvez counter pick en effet comme l'a dit euh... Comme l'a dit Exxon. Ouah wow, trop beau c'est lobby. vous avez vu, ça va sortir des sols je pense. Eh ben bah, figure-toi Figure-toi Qu'il <rire> n'y a pas de sol ce soir, je sais c'est très étonnant. Mais il n'y a pas de sol. Oula je crois que j'ai disparu derrière une... Euh, T'es devenu un poteau <rire> T'es <rire> devenu une colonne Je voilà. suis devenu une colonne Je suis une fougère Bon alors du coup, on va attendre le cher Akemi hein, qui ne devrait plus prendre très très très longtemps. Je le, je le vois bien en mode je suis un papillon <rire> Je suis un papillon <rire> C'est le... le c'est de ça ouais. Ah exact <rire> Moi c'était le, euh, le sketch de Anthony Cavana moi, pour le coup. Il disait je suis une fougère, je me souviens plus dans... Ah c'était peut-être pour Anthony Cavana justement, suis... bref, c'est pas grave. Je suis un poteau, voilà. Alors j'arrive, Akemi j'arrive, je suis ah, mais j'arrive sur je, Discord. Je, je, je, vois, je vois Akemi qui arrive... Euh, qui arrive, il est en communication avec le serveur. Ouais. Euh... <rire> J'ai les, les deux streams <rire> Oui parce que donc Akemi dit. est en train de restreamer sur son euh, Son groupe euh, Qui s'appelle sur la, sur la chaîne de sa association qui s'appelle Unskipped Voilà Unskipped voilà c'est exactement euh, ça y, Ils sont tous gentils mm. allez les follow voilà Non ils sont cool ils sont cool hein. Allez les follow et ne vous inquiétez pas il y a l'autorisation de restreamer Je suis pas <rire> je suis pas relou à ce niveau là <rire> ne vous inquiétez pas Donc voilà, avec, voilà Akemi, Akemi est venu Akemi qui est entré mm. dans la room Voilà donc je suis prêt quand vous êtes prêt Allez-y <rire> t'es bon on est parti donc normalement là normalement on devrait se taper zéro like a priori Alors Après vu que, que c'est toi le host et que t'es au Japon Ouais euh, ah, on, sait pas, en vrai, on va voir J'avoue j'avoue J'avoue On va voir, j avoue, j avoue, on va voir on sait pas Alors on a quand même deux joueurs qui, euh, qui ont assez -hard de leur perso Un hein, Niveau 1111 <rire> d'un côté et niveau 1150 <rire> de l'autre C'est assez ça déconne chaud pas, en vrai hein. J'avoue ça déconne là, on, pas Là on est contre, contre des gens qui savent ce qu'ils font Exactement euh, Oula, Totec qui sur, en coup sur notre ça pauvre team. qu'il grab ouais. qui, va, qui va donner lieu à Qui ça a voulu mettre la choppe, c'est réussi, ouah, ouah, ça se fait venir, ça envoie ah. le burst immédiatement, ça envoie ensuite les, les dauphins en diagonale, à l'horizontale, <rire> partout, partout, <rire> <rire> partout, partout. <rire> Nice le standing oh, ça c'était ouais, assez, assez beau ouais. le, le double close slash qui n'obtiendra pas le, le, le, le wall break mais qui va le permettre derrière alors là, les petits bugs voilà. de, euh, du, des tentatives de, euh, Jouer de la punition automatiquement. Attention, timing, hein, bien joué. Je vous... Oh, oh, oh ouais. il a essayé de nous faire l'overhead voilà. tranquille. Il a pas réussi à garder le, le bon côté par contre, il aurait peut-être eu un wall break justement s'il avait gardé le bon côté. Bon, oui, mais il a encore une barre de RC donc voilà, ça peut le casser le mur, ça va récupérer une barre. SHX qui a récupéré, qui a récupéré son burst, ouais. qui s'en sert. Ouais, Qui voulait justement récupérer de... deux barres de, de tension pour essayer de faire des trucs. Ok là ouais. Akemi a quand même réussi à récupérer une barre de tension grâce à son positive bonus. Voilà, ça, Il va essayer de faire yeah, la projectile c oh, hein, la parce que le projet bon bon te... pour s punir s de le... milliards à défi. la retombée ouais. qui est extrêmement fort pour catch les, les, les, les opinions. Ok nice le euh... uh, jumping HS into blocking to je te chop. Pas mal. Ah ok y a rien qui. Euh, tiens ok pas mal bah, okay, est justement rendu là, là maintenant. Overhead kiss mm. ça, ça, veut, ça veut faire des droites gauche un peu des mix. Des je mix overhead, un droite -gauche avec la un <rire> <rire> <rire> Bah Je laisse pas la cam malheureusement il y a un petit effet sur la cam quand je suis en mode cyborg. Mais je peux pas la laisser vu que là on est en train de, en train de regarder un formidable match. Mais bon vous verrez peut-être entre deux, euh, entre deux matchs. Ah oh, oh, oui, wow, le c'est quoi cette justement ça C'est deux HS C'est ça Je crois c'est le, le jump C'est euh, le jump de HS ouais Ok ok, je sais ça, Hs, okay. ça va bien ça saura va être tranquille, tranquille. Ah bah voilà ouais, enfin, vous on entend saura vous avec un vrai voix cette fois, pas un petit micro ouais, qui me défonce T'as un vrai micro, je t'entends pas fort mais cette fois t'as un vrai micro, c'est cool Ça fait Ah ça utilise la rose pour étendre le saut ça ça réussit pas à confirmer sous l'ouverture dessus ça Très très bien joué est-ce que ces deux de joueurs ont déjà joué ensemble, euh, auparavant Non, jamais, jamais, je crois. Hein. Ok, ok. Ouh, le bon entier oh, de la barbe de... de... le... La barbe c'est une belle petite courante. Attends, tenté le triple de l'eau slash, mais ça n'a pas réussi, parce qu'il était bien trop loin, bien trop éloigné. Et de encore une le... fois, ce ah, Stanley bon, S Akimi est vraiment pas. au point, hein. il est vraiment chaud ah, sur son ah, anti-RS, hein. c'est ah, un truc ah, de ouf. Ouais, Akimi, Akimi le, le, le close S de Milia est un très bon entier, et Akimi le sait très bien. Ouais. Et il en, il en profite bien comme il, il, a, bien raison, fait un bon il a bien raison. Il euh, ah, a bien raison. C'est la deuxième fois justement que S -S -S H6 va ah. euh, envers son ennemi et tape le burst pour essayer de récupérer deux barres de temps sur le direct et c'est justement ah, bien marché parce ah, là, que c est c est ça, là il va réussir à en tout Le Capitaine a mind sur les sur les shops pay qu'il a fait avant, juste après un RC, et là cette fois ci la mind, il a fait un petit. Un petit euh, 2k sweep bah, Carrément, bien joué hein, de la oui, part de Franchement arrive euh, très très bien à repousser euh, Mei par contre avec ses coups normaux Je trouve qu'il se déplace très très bien au niveau du neutral Mais euh, c'est vrai que May euh, est en train de jouer très très ah, agressif C'est un petit peu bizarre comme, euh, comme truc Mais euh, ah, c'est ah, a petit un petit Pour le, avoir joué plusieurs fois contre... contre euh, <rire> pour avoir joué plusieurs fois contre SHX il, il arrive vraiment très très bien à faire les à faire le parallèle entre les phases de neutral et les phases de pressing Il sait être agressif quand il faut, il sait être, euh, il sait être Pff, passif bon quand si il là. faut c est, c est... Oh là là c'était bien joué de ça, la part je de, de, de, de, de SAFIX ça. ça a, a encore Blue mine et Akemi a su en profiter pour, pour envoyer son petit, euh, ouais. ça sort le, son petit yellow ou RC Ok. heureux Ouh le changement de côté Et il va pas réussir à tuer contre. Peut-être, est-ce qu'il va investir, est-ce que ça va le faire Et ça, va voilà, oh, ça là c'est bien, si si bien joué de la part Bien hein, joué, bien joué, c'est très bien joué de la part de Akimi là. Ouh, le je qui si Il va tuer en wall break, c'est très, très bon, c'est très fort ça. Où tiens, arrivé Lucasan Ah, uh, uh, uh, malheureusement il a laissé uh, Captain lui sauter dessus, mais ah, uh, dommage. C'est très bien très... qu'il ne le confirme pas, il y a le gros coup de Il se ma ma là, ça c'est la mort <rire> Ça, ça va pas parvoler oui, comme Milia, elle a vraiment pas de vie Là, c'est la mort instantanée, c'est un peu Oh, bien joué, la fleur qui va permettre de d'éloigner le Hiroka vertical. Exact. Totsugeki, Totsugeki Attends que les Mind avec le Totsugeki S, le Totsugeki HS, la fleur qui repousse encore ça fait des droites gauche avec des mixes ah, de raid. Ouais, les pseudos sont pas du bon côté en effet. Merde, merde, merde. c'est pas bon pour moi. Ah, mais... non, ah oui Merde, va je vais refaire. Ça. Ah, ça pop pas mal. le raid avec le 6K. Ça chope et ça remet dans le corner Ça, ça tente les minds hein, au bas avec, le, avec la Bad Moon. Le 6H Bad Moon. Ouh, le Yuruka qui va faire un counter qui n'est pas rattrapé mais cependant OTG. Ah, y'a les jumps de may, les jumps de may, on et sait que coup, ça, ça fait très du... très mal le jump, c'était un jump ash hein, si je dis pas de oh, bêtises, le jump ash qui vous deux... permet de ah, bien rattraper oh, Il voilà. mmh, vient de Captain X, nice, c'est fait... tout Et ça ouais. fait 2-0 pour nice. le Capitaine SHX In the mix FT3, FT3 3 FT3, FT3, FT3. FT3. Ouais. Ok on est bon, allez troisième match, on va voir si Akemi va réussir à adapter et à récupérer un petit peu de momentum Alors, ouah Alors. Ah, le qui va, Je crois qu'il va vraiment devoir réussir à gérer les qui pour essayer de. À, à, un à, à, a une, à une bonne gestion du neutral euh, de manière générale bah. mais en face il y, y a aussi SHX qui le gère très très bien et le matchup Mei est vraiment compliqué pour Millard ah, tu Donc elle a pas de vie et que Mei elle te roule avec son damage, regarde ça ouais, c'est la bye bye le 5 ah. qui va tuer évidemment sur les airs parce qu'il a vraiment de très bons déplacements etc, de très bons coups ah, et et SHX sait en profiter parce qu'il charge. On voit qu'il charge. C'est Hiruka e en vertical et, euh, et il saute pour tenter des, des jump-hash euh, pour essayer pour tenter de rattraper Akemi. Belle ça, conversion ça, ça sur le avec counter avec, le là, là, avec le, la luge. <rire> dans le corner Ah ça a pas pu faire le, le ouais. pose S pour en euh, pour ça, ça, Les places les places ont échangé. Ça, ça envoie le Hiruka e en vertical pour garder dans le corner. Le burst qui est claqué côté Akemi. Ouais. Est-ce que ce fut la bonne décision Nous allons voir bientôt Ah, belle défense de la part de Kasachix, il enfin se fait ouvrir Allez, fais-nous un bon combo là Fais-nous un bon combo là, allez Ok, y a toutes ces barres qui Allez, tu peux le faire Ah, c'est peut-être la fin, là C'est peut-être, ouais, c'est la fin Ah, mais non, il a pas réussi à finir son fromage La lasagne, la lasagne La lasagne de les enfants de qui bah alors du tuer, coup, ça, la... Hakim qui, qui reste dans le jeu là, on va voir s'il va réussir à récupérer celle-là et là je commande la shop, euh, la shop spec, pas la deuxième shop, c'est une shop normale mais quand même les gros dégâts sur mine de 1, rien, 1, ça fait super mal Ouais, Milya vraiment pas de vie, voilà, ça tente les mines entre, ouais. entre shop et pas shop si tu shop pas, je te mets un 2K, Ouais. voilà, ça fait, ça fait des 2K Ok, ça fait le burst c'est claqué, ça la récupère, récupère de là hein. Voilà, Hakimi peut prendre son temps, maintenant ah il yeah y a yeah. toutes ses barres Ok, enfin, allez, ça manque le... la une pour, pour le ah, yeah. l'avantage oh, okay. est-ce qu'il va claquer à la deuxième je crois qu'il va peut-être pas avoir le choix ce board malheureusement qui était trop loin pour convertir et le CS, oh, non, le Stenius ouais. comme entière, il va peut-être avoir le non il l'a pas eu, la, la lasagne par contre ah, ah counter hit ah il a pas eu le wall break est-ce qu'on okay, double overhead, triple overhead et... et voilà il a réussi à la prendre pas mal bien joué Akemi, ok il en met Magnifique. un sur le board ok Akemi toujours pas out c'est bien joué de sa part, elle a réussi à récupérer un petit peu de momentum là Ce triple overhead mon pote, je m'y attendais tellement pas Il a beaucoup de QMS et, là, et, et ouais. 5 frames, oh, ça va en vrai pour du France-Japon Honnêtement ça va carrément Ça va pour du France-Japon je trouve C'est carrément acceptable Moi ouais, c'est pas là, ça, là, on le joueur le iluka en... Vous aviez pas l'air d'avoir euh, trop de... Carrément de là, Ouh, il a, a essayé de... La bah, ça a ça a la, la coup, ça a tenté le Bad Moon en Tiger Knee. Ça s'est loupé malheureusement. <rire> ça, ça a réussi à le refaire une deuxième fois. Ouh, Super et encore et une fois. Ouh, cette fois, il a pas, oh, ré... oh, il a il a joué, pas voulu le choper, le il a fait le 6. Ah, ah, un tiers Oh, il a réussi à le pick-up. Ah. Et dans le coin, et voyons et... voir ce qu'il va réussir à l'ouvrir encore une autre fois. Non, il a pas fait de triple overhead cette fois-ci. Roman Cancel, et ensuite, il y a le Roman Cancel pour récupérer, pour dire, tais-toi, laisse-moi tranquille, je veux sortir du ah oh <rire> Putain. Akimi arrête pas avec ses tentatives de chop là, mais c'est bien tant mais il faut le faire. Putain les dégâts regarde très moi fort, ça. Attention à ouais. il a raison en profiter. Mmh. Hein. Ah mais il a raison carrément. Hein. Akimi a raison d'en profiter. Alors oui, on va voir balle de match pour euh, Captain SHX in the mix. Ah, est-ce qu'il va réussir à imposer son jeu ou est-ce que Hakimi va réussir à s'adapter et à en prendre une deuxième aïe aïe aïe Ouah wow, et bah la commande grab ça c'est ouais, ça ça va être des gros dégâts il a pas eu bon ah. ah. Mais il a de la chance de pas se taper un hein. Ok pas mal pas mal le, euh, la fleur ça, La rose Ça va wall break tranquille On va récupérer une barre de metteur tranquillement ça on a déjà eu une côté à Kemi Je crois qu'il y a Kemi je crois que a compris qu'il fallait peut-être jouer un petit peu plus dans les airs et utiliser les airs pour retomber en plein sur son adversaire parce que je crois qu'elle ça a un petit peu de mal justement à l'en tirer mais là il est revenu à une position où justement il essaie d'imposer le neutre par terre et ça a l'air de moins bien marcher j'ai l'impression alors que quand il va dans les airs justement vous pouvez voir qu'il arrive à l'ouvrir Ah ouais mais il y a il maintenant voilà il y a de très bons outils en aérien elle a son job H qui est vraiment très bon pour air to air Derrière elle a son, euh, elle a Iruka oui. en vertical ouais. qui est vraiment très très fort J'ai bien aimé cette, euh, voilà, ce passage là de la part d'Akemi qui a réussi à euh, faire un corner to corner Un combo corner to corner dans le wall break et qui a réussi à justement gagner la game grâce à ça C'était une très très belle, euh, ouais, une très belle phase de la jeu. passe d'Akemi euh, Mais bon euh, malheureusement il a pas réussi à remporter le match mais c'est pas très rare Il y a quand même le loser pour essayer de euh, revenir in the, ne vous inquiétez pas, rien n'est fini. Alors Et pour GG tout... à, à qui a remporté cette... carrément carrément. Les prochains matchs ça va être donc notre Exon Sensei contre Mister Soraz. Donc je serai tout seul pour commenter pour le coup. <rire> Alors deux petites secondes. Exon contre Sora. Donc Exon côté gauche s'il vous plaît, parce que là je suis s... en train de euh, s -S. mettre les noms. Les voilà. Alors, et ça, c'est. Ah, quelle phase oui, là on, va, est en... va, est on est en. On est en Roll 2 là. <rire> on est encore en. Ouais, top 8, on va dire. Bref. Bon, bah, je suis. Euh, je suis prêt. Qu'on vous l'êtes, à A vos marques. Good luck, have fun. Alors, donc, on est parti. Petit match d'anthologie, j'ai envie de dire, entre ces deux euh, protagonistes. <rire> ces deux joueurs qui se connaissent vraiment beaucoup donc euh, euh, bah, inutile de les introduire hein, de toute manière de faire leur présentation nous avons donc Exxon du côté gauche giovana Giovanna du coup un très très bon joueur de duo et sera donc vous l'avez vu euh, durant le premier, euh, le premier match contre Noxaria un joueur de Léo extrêmement agressif qui a, qui a fusionné avec la, avec la jungle justement Pensez à mettre le braquette à jour je peux pas ah ok ok donc euh, et, euh, entre temps moi je vais mettre le braquette à jour j'espère que vous pouvez voir le combat entre temps ok bon va falloir que je mette à jour le bracket. Euh. Comment on peut Euh c'était combien Comment ça vous pouvait pas Ah merde merde merde. Ah secondes. Ah mince mince mince. Ok, process. Ah bah oui, je suis con, voilà. c'est bon. Fallait que je fasse ça là. Voilà, normalement ça devrait le faire maintenant. Oh Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ah ok ok, <rire> ils m'ont fait peur. Alors on va voir comment... Ah bah oui je suis con, j'ai pas start le tournoi, je suis teubé. Bah oui, je suis bête, je suis bête. Le port scores du haut de tournoi. Ok. Alors je crois que c'était euh, 3-1 pour, euh, pour Camille et 3-1 pour... Alors, 12 ans, non -4, euh... Ok c'est bon, alors c'est bon. 3-1 Ce sera... Alors deux secondes, je suis vraiment désolé les gens. C'est la première fois que je... Ah parfait, parfait, ok. Ouais, ils l'ont reporté, ok c'est bon, nickel. Merci beaucoup les gens, j'avais euh, oublié de commencer <rire> de... <rire> de commencer le tournoi malheureusement. Ok, on est parti donc. Euh, Nugget Burger de la part de soi qui veut vraiment garder l'ennemi dans... dans le coin. Il y a des... Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe, Ah, il ah, y a du... Ouais. Désolé, il y a eu du lag, c'est probablement de ma faute parce que j'étais en train de mettre à jour les braquettes. Donc là, euh, il devrait plus y avoir de problème de lag, a priori, entre ces deux joueurs. Je suis vraiment désolé. Donc euh, voilà, Nugget Burger c'est parti. Euh, donc il euh, y a eu un premier match qui a été gagné par euh, justement Sora. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe Oula voilà, qu'est-ce qu'il se passe voilà, Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qui se passe, qu qu il se passe What <rire> Il se passe des trucs un peu bizarres là, j'ai l'impression. Je crois qu'il y a eu du dissing, quoi. Ça va être de ma, de ma, de ma faute, je crois. <rire> qu'est-ce qu'il se passe <rire> Qu'est-ce qu'il se passe Ok. Euh, bon, Sora a remporté ce match là. Je crois qu'il y a eu quelques problèmes de, de lag assez, euh, assez intempestifs, je pense. Mais ça devait être dû de ma faute, à mon avis. Ouais, ils sont dans un autre espace-temps, je pense. Mais ça, ça doit être de ma faute. Parce que j'étais en train de trifouiller un peu de mon côté. Et ça a dû altérer la connexion entre ces deux-là. Mais là, ça devrait aller mieux là pour celui-là. Donc, vous voyez voir. Allez, hop là, le, le de la part 2 euh, de, de, de Exon. Nugget Burger pour essayer de gagner, de contrôler le euh, le neutre. Shot de la part de euh, saura qu'ils retrouvent dans son dos. À son adversaire. Nugget Burger, Nugget Burger. Hop là! Reste dans le coin on veut pas que tu sortes Giovanna parce que quand tu sors tu nous saoules Counter hit de la part de, euh, de Hexen qui a réussi à confirmer qui nous fait un petit combo Je crois qu'ils ont eu du lag Ouais y'a y a moyen Il y a pas mal de lag même j'ai envie de dire Oh quoi What what what C'est un truc de ouf là qu'est-ce qu'il se passe Ouais je crois qu'il y, y a du bon lag ouais à moi je crois que Ok belle shop de la part de Exon Mais je crois qu'en fait Hexen euh, fait exprès de reculer parce qu'il il, il y a du lag et il voulait, euh, il voulait pas être affecté fort il y a carrément du lag ouais, à mon avis. Ok, air to r air, R2R. Air to air. Ouh, changement de côté de la barre de Exon, Pas de Hexon. Oh, what Je sais pas ce qui se passe. <rire> C'est un match très bizarre. Euh, je pense que ouais, il y a du lag. Il doit y avoir du lag à mon avis. Ça va être genre à la limite de l'injouable, probablement. Ouah, counter de la part de Hexon. Ok, DP. What Oula ouais, je sais pas trop ce qui se passe -être, pour être honnête. Je crois qu'ils ont eu du lag ouais, il y a moyen, il moyen, y'a très très moyen. Voyons voir. Alors est-ce que ça va être mieux maintenant Oula, checking the opponent's connection. Ouais, ouais, ouais. je crois, qu a, ouais, je crois que c'est injouable. Je crois que c'est Oula, changement de côté de la barre de. Changement de la part de.. de Sora Hop là où Counter est de la part de Exon et là personne n'appuie sur rien Ouais je sais pas trop ce qui se passe là Je pense qu'ils sont surtout en mode bon on joue quand, quand même ou pas Ouais je crois Yamuay ouais, ouais. Ah je sais pas ce qui se passe hein hmm. Je sais pas trop ce qui se passe les gars Oula oula Ouah connection à là ça Ah ça c'est pas bon ça Euh Bon <rire> qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe la connexion était perdue Mais bah, oui ils sont encore dans, dans, le, dans le match je sais pas si c'est euh, parce qu'il y a eu un lag entre, entre eux et moi. Et que du coup euh, moi ce que je vois c'est pas du tout ce qui est représenté durant leur match ouais, euh. Ou si... enfin euh, mais c'est bizarre ouais, quand même. C'est très... Euh, c'est très sus. Mais bon là pour l'instant euh, je crois que Exxon... Exxon a perdu le premier match si je dis pas de bêtises je crois. Donc c'était 1-0 pour Sora je crois, si je dis pas de bêtises. C'est très très sus. ouais. Euh. Donc on va voir là, par là pour l'instant euh, ben, Sora est en train de perdre le deuxième match. Donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. Ah ah ok. Bon bah attends, on, on va peut-être rejoindre pour le troisième match pour le coup. Je sais pas trop ce qui si s'est passé, il y a eu des gros de lag, Je pense que c'est majoritairement dû à moi qui suis sorti du, euh, du, euh, du match pour essayer de, de régler quelques problèmes. Enfin euh, pour démarrer le tournoi déjà d'une. Un Lager is The manga, ouais, moyen. Bon bah ça euh, Exxon a remporté le deuxième match, je crois. J'espère qu'on va pouvoir rejoindre pour le troisième. Hmm. Ok. Mais on ce qu'on va pouvoir rejoindre pour le troisième. Et non, on peut pas. Bon bah c'est cool. <rire> Et ils vont dire 350 ms, soyez ouais, à moyen. Bon bah, malheureusement, on n'a pas pu voir leur match. <rire> c'est un peu triste. Ouais. Voilà. Connecting Connecting quoi Ouais. Voilà. Bon, on va peut-être pouvoir rejoindre pour le prochain, j'espère, on va voir. Je reviens, ça marche, ça marche à Kami, à tout. Malheureusement, on peut pas voir leur match là. Ah, hein. ça sucks. Et on va leur demander s'ils ont eu du, euh, du lag là, tout à l'heure. Mais à moi, je pense qu'ils vont nous dire qu'il y a eu du lag, parce que d'après ce qu'on a pu voir là, de toute manière, c'était euh, relativement chaud. Donc ouais, malheureusement on peut pas avoir leur match, c'est vraiment triste, mais bon là c'est relativement serré comme vous voyez, Sora est en train de gagner le deuxième, euh, le deuxième, il a gagné le deuxième round du, du troisième match pour le coup, on peut juste voir les avatars hein, pour, pour euh, comment dire, pour euh, supposer des, euh, des résultats du match, je sais pas si on va pouvoir euh, euh, assister au prochain, mais ouais, euh, je sais pas, malheureusement on peut pas, on peut pas, ouais, c'est triste. Sortez, euh, sortez du du, euh, du match une fois que vous avez fini celui-là, histoire qu'on puisse, euh, histoire qu'on puisse, euh, euh, qu puisse assister à votre match, les gars. Euh, ne relancez pas le match direct, parce qu'on peut pas, on peut pas specter sinon. Donc j'espère que vous m'entendez. Si vous m'entendez, euh, notifiez-vous. Hum. Alors, on va voir. Ah ok, bon, attends, je vais envoyer vite fait un hein, match. Hum. Relancer pas le match, on s'est fait kick du spectate. Ça va bien euh, Nox Comment tu vas Ça va, merci toi. Ça va, ça va. Alors deux secondes, là je suis en train d'envoyer de des matchs à... Euh, je suis en train de un... un message à eux deux là, j'espère qu'ils vont pouvoir nous voir. Parce que là on peut pas spectate malheureusement. Enfin, on s'est fait kick là, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Mais bon enfin, c'est en même temps le... le... comment dire... Le, le, le lobby est toujours pas très très stable, bon on peut quand même au moins hoster des trucs mais c'est vrai que c'est pas encore stable, ouais. c'est pas encore ça, malheureusement. Alors est-ce qu'ils vont, est-ce qu'ils ont reçu mon message J'espère que l'un des deux l'a reçu. J'espère que l'un des deux l'a reçu. Et là c'est en faveur de... Euh, son... De Nox... Yo Sora, euh, so, relancez pas le match tout de suite parce qu'on s'est fait, euh, fait euh, sortir. Ah t'as perdu, merde. Dommage, dommage. Ok ouais. donc c'est 3-0 okay. Bon bah oh, malheureusement là, on s'est fait, on fait euh, kick ah, du, euh, de, ouais, du machin je... donc on a pas pu assister à votre, votre match. Mais il y a eu du lag ouais j'imagine oh, C'était horrible, c'était affreux. C'était chaud là. Hein. Ah, ouais chaud. non non non, là c'était ah. injouable à la limite. C c c ça ça chaud, fait peur. Ouais. Ah. ah merde. Pourtant, ah bon. pourtant tu sais on était à 240 ms moi j'avais 240 ms et je crois que c'est parce que c'était moi ouais. c'était de uh, ma six, faute six, les gars. et 6 7 frames en fait de, de lag c'était incroyable je crois que c'était à cause de moi parce que j'ai dû sortir vite fait du jeu et euh, aller oh, update ah, euh, comment ça s'appelle aller update euh, tonamel pas tonamel euh, challenge du coup donc c'était ah, probablement ma faute je sais pas moi après je sais pas si t'avais remarqué mais j'avais quand, même quand on joue ensemble, moi, j'ai l'impression que ma co, euh, mmh. ma co, elle est pas contente quand, euh, quand je suis contre un japonais, tu vois. <rire> elle, est que elle est raciste. Elle a une connexion japonaise. Elle est raciste. Voilà, moi, je suis prêt quand, euh, quand mon adversaire est prêt. Je suis prêt a, quand tu es prêt. A... SHX in the mix. Alors, euh, Capitaine SHX. Bah, du coup, euh, on, on update quand même les scores ou euh, ouais. Quoi non, je les. Ah oui, updatez, vous pouvez updatez updatez vos scores ouais, et bon, moi, bon, je euh, ouais, je vais aura du coup fin allo je suis revenu pardon ah. désolé on update quand même le score ouais ok alors euh... Euh, ça fait 3-1 je crois ouais. du coup du coup on arrive sur le match, alors normalement les gens nous entendent là parce que Kayen a, euh, a bien fait son stream-neck Du ouais, coup SHX contre SHX contre euh, STN Kayn qui joue Inno Oh ça a baked oh. le burst hein Ouais ça, ça commence très très mal pour Kayen qui, qui se fait vraiment sortir, dégager des airs directement Dès euh, ah, ouais, qu'il arrive il, dans il les airs Ah euh... le laisser respirer du tout du tout du tout, il est tout le temps sur, euh, sur euh, sa tronche voilà, SHX connaît, il sait que si Ino si, euh, va dans les airs, il peut utiliser son dauphin vertical. Si Inno euh, reste au sol et tente un stroke, l'horizontal le, le, fonctionne très très bien. Euh, ça, fait, ça fait quand même des pressings hein, côté KN. Hein. Décider à ne pas laisser sortir euh, Mei du corner, ça envoie les setups. Au bas, au bas, au bas. Voilà. Ouais, bien euh. wesh ça. Ça va ça, casser mieux. Malheureusement, ça n'a pas terminé le combo. Les lasagnes <rire> <rire> Aïe. Euh, et bien, c'était quand même bien joué sur un trade. Le, le timing était assez chaud, mais le, le trade, que le trade a l'air quand même de s'être bien passé. Ça tente la p hein, et, et ça s'est fait, se fait voir punir par, par la de, de Cayenne. Là pour l'instant Kayn voilà, il, cool. il ne comprend pas qu'il ne peut pas sortir ses coups en neutral parce que Mei elle a beaucoup plus de range, elle a beaucoup plus de priorité sur ses coups et à chaque fois en neutral il se fait ouvrir comme ça et il se fait... Ah non il, il se fait... Pour la deuxième fois malheureusement ça va coller au mur in c'est Hs chargé qui oh va ouais, tuer. Hs chargé c'est... c'est... ça pardonne ah, part ça, part ça fait vraiment super mal <rire> pas du tout T'as soit ça, soit le, le dauphin Hs chargé je pense. Euh, le dauphin Hs tout court voilà, Kane se débrouille quand même relativement bien même si euh, du coup voilà dès qu'il essaye dès qu'il tente un dès qu'il tente un up euh, voilà il se mange un, un anti-air ou un air-to-air -air, euh, et sachez que c'est très bien que euh, que, que Inno, euh, Inno c'est un peu mytho <rire> Ça en faire devrait pas faire les dash maintenant, genre faire les dives. Il devrait peut-être essayer de faire des up pour, pour bait les dauphins ou quelque chose comme ça parce que là c'est trop trop lisible. A chaque fois qu'il essaye de faire ça, il se fait, il se ouais, fait euh, leur tir tout directement. Tout la, la, les dives contre un perso à charge c'est vraiment ouais. très très compliqué. Euh, on dirait qu'ils ont du lag aussi de leur côté. Ouais j'imagine. Euh... Ouais. Oh ça burst, mais c'était burst safe le combo, dommage. Et là le ah. speed ça va être la mort, voilà exactement. Et, moi de mon côté j'ai eu une des synchros encore une fois. Ah, <rire> ah C'est bon, c'était sur la fin du match. Donc du coup ça fait ça fait 2 à 0 pour euh, notre cher capitaine SHX. Moi je me suis fait jarter du, du, du spec de toute façon. Euh, je pense que tu peux voir le, toujours le truc qu'il est en train de partager avec Alien non Bon pressing dans le camp de la part de Cayenne, malheureusement il fait une mauvaise dive, il échange de position, il repart vers le, vers le mid-screen. Box de la part de la mei qui ne veut plus avoir d'embrouille de Ino. 6H, HS rock de victrice, c'est quand même pété parce que ouais, le 6P il a réussi à claquer ça. Dive encore une fois, mais Cayenne il insiste vraiment sur les dives. Hein. Il insiste vraiment ouais, trop le, sur les dive. C'est qu'il il veut, il veut choper des ouvertures en overhead et, et faire le rebond, sauf qu'il il sait qu'en fait la dive c'est négatif quoi qu'il arrive avec Inno. Donc euh, en fait on a juste à la garder et, euh, et ça, ça devient extrêmement dangereux derrière de, de, de faire quoi que ce soit. Donc peut-être il essaye de capitaliser là-dessus pour un peu faire des minds, sauf que euh, comme il en fait pas mal, bah au bout d'un moment ça se voit. Donc euh, SHX réussit bien, voilà, ça utilise encore la dive pour sortir du corner Mais ça prend quand même le round parce que la dive va toucher Ça a pu réussir à récupérer derrière Pour C'était bien joué, c'était bien joué ouais. Et là maintenant, comme, le, comme tu as pu le voir, il a essayé d'utiliser le, le 2 HS Et euh, genre, ça n'a pas réellement de range par rapport euh, aux normaux de, de Mei Mais il commence, euh, il commence à bien pousser dans le coin Mais il est quand même est en train d'essayer de repousser un tout petit peu Avec ses pressions de dauphin, avec ses sauts HS encore une fois, ça repart dans le coin Alors. de la part de Cayenne. Oh là là. Le yellow RC pour garder la pression, garder dans le coin. Ça, ça fait les strokes, hein. ça, ça tente Stroke A, Stroke S. Oh, le Chemical Love 6H qui va prendre le round et le match. Le match, du coup, donc ça fait 2 à 1 oh. pour SHX, avec Cayenne qui vient de remporter ce premier match pour lui. Joli de S, ça va repartir sur les mix-up, on ne les voilà, ça, ça claque ouais. le burst. Hein. Un gold burst tôt. en plus, ça a permis à SHX de récupérer toutes ses barres. Ah là, voilà, ça alterne. Hein, le... les, les strokes de victory, apparemment, ça pose un très très gros problème hein, ouais. à SHX, d'après ce que je suis en train de voir. Ah, bien joué ça, bien bien, bien joué. joué. Enfin le, le RC. RC pour punir le stroke, c'était très bien joué. Ah. Ouais, là, là il est en train de remarquer que SHX ne se focalise plus du tout sur laser, Il recommence à refaire dive dive dive dive dive. Ouais Et ça, ça trade et ouais. c'est qui remporte le round du coup Alors moi du coup j'ai un petit décalage parce que je suis avec le stream, pas en mode D'accord, D'accord <rire> Pour ça Pas de soucis, pas de soucis il euh, y a Mei qui est encore une fois poussé dans le coin. Cayenne il essaye tant bien que mal de, de le garder là-bas, mais euh, Mei est, euh, avec ses dauphins c'est vraiment très casse-couille. Euh, c'est Cayenne maintenant qui se retrouve dans le coin avec une très très bonne euh, pression de la part de Mei, mais malheureusement ça rate son dauphin horizontal et ça finit dans le coin. Voilà, là c'est pour le ah, malheureusement il rate son, euh, son Chemical Love. Et il va être vraiment assez sanctionné vis-à-vis -vis de ça. Très, très beau. Oh, bien joué, le burst. Sinon, euh, sinon il était mort, je pense. Il finit par mourir quand même. Mais Ce qui a inversé le momentum sur ce match, c'est clairement quand SHX a fait son dauphin HS et a quand même voulu sprinter ou sauter. Ouais. Et euh, Kain Asuka, a su en, en profiter pour euh, inverser les positions et com complètement reprendre le momentum. Pour remporter ce round oh, c'est vrai, de rien mais... ouais, ça ça ouais, sympa hein. shx ne veut rien savoir dès qu'il s'est fait taper il il a burst, mais malheureusement kayen avec son pressing sur le Kizemé il, il va pouvoir réussir à le mix joli mégalomane la chance qui s'est fait oh. qui s'est fait yellow rc aïe aïe aïe là, là, ça c'était très très bien joué de FASX. Chemical pour essayer d'en tirer un tout petit peu, tant bien que mal, très très ah, joli ça... combo pour, euh, pour finir. Ça ah, a tenté le frame trap entre le JKJD, il n'y a que 4 frames hein, de frame trap, si on a, si on a un, un 5P en, en 4 frames on peut taper sinon c'est interdit <rire> Voilà ça reprend des dives et du coup ça se fait counter parce que c'est négatif forcément. Et sachez qui a réussi à inverser les positions, reprendre un corner, mais KM qui dit pas son dernier mot. Hein. Ah il a réussi à esquiver les dauphins H. Ouais. Ah. Il, euh, il se fait 6p, il saute, il saute un peu trop, SHX ça contrise ça compte Je et dive pour mm -hmm. sortir. SHX, il devrait par contre, je pense, arrêter les, les jumps HS préventifs parce que ça, ça sert complètement à rien, un petit peu contre ino parce que euh, les jumps Hino sont cassent réellement la courbe, la courbe de jungle, donc ça sert complètement à rien. Très très bien joué de la part de Cayenne, très très bonne anticipation, le bon 6p. La dive ah, qui est malheureusement nue, mais pas punie, c'est dommage, joli bait de Burst, et là c'est reparti, t'es dans le blender mon gars, va essayer il de t'en sortir. Toujours, il a toujours ses barres, attention hein. ouais, et sachez que s'il n'a pas le choix, qu'il va devoir claquer son Burst, non par contre c'était Cayenne qui avait son Burst, j'ai mal vu, j'ai mal vu, my bad. Et du coup c'est Cayenne qui remporte ah, sans, c c chaud, hein. ce set qui nous a fait un reverse 3-0. C'était pas ouais. facile. It's Keys Not Easy, hein, la hache. Bien joué, hein, SHX, hein. Très, très bon joueur. Hein. après, il y avait du lag, hein, on va, on va, pas, se, on va pas se mentir. Hein. Mais c'était euh, bien joué de sa part, hein, la hache. Très bon joueur, hein. Ouf. 3, 2, yay. Bon, j'update, c'est fait. Merci beaucoup pour le follow et bienvenue chez les Browsers. Donc, next up, ça va nous faire du. Euh... On va aller en losers un peu, on va voir euh, SHX ouais, contre ouais. Nox. Et euh, ensuite, ouais, je on va pense faire ça. On, faire. Va, partir en... on va partir en loser. Ouais. Donc, deux petites secondes, j'update. Euh... Faut vraiment que j'update tous les noms, machin et tout avant qu'on lance le match. Sinon ça risque de nous refaire un, un problème comme, comme votre match à toi et à Exxon. À toi et à, à Exxon et à, et à Sora du coup. Alors SHX in the mix contre Nox du coup, ça va être un miroir de... Ça va être, euh, ça va être un Tutsu miroir May. <rire> un <rire> miroir de Toxic Exact. Faut que j'update le nom du euh, truc aussi du nom. c'est quoi c'est losers du coup là. Losers. Euh, match name losers brackets. SHX qui, euh, qui est déjà chaud. Hein. Ah, mais là, il doit être bien il tient bien chaud. Place, <rire> il, y va. il a qu'une envie, à mon avis, c'est revenir et essayer de me remettre ma table. Ouais, je pense. Attendez, faut que je me mette en spectate. Ne lancez pas le match, s'il vous plaît. Alors, il faudrait que SHX soit à gauche et que euh, Nox soit à droite. J'espère que vous êtes dans, mm. du bon côté. Ok, on est bon. Bon, bon, non, bon bah, non, je suis non, prêt moi, quand on vous voulez. C'est bien bon. placé. SHX est à gauche. Ready voilà. when you are. Ok, bon, on est parti. Du coup, Ready, c'est quand vous voulez, les gars. Voilà, nickel. Ouf Ah, c'était pas facile, mon dieu. Il est bon, SHX. Il m'a mis le faux fesse, mon pote, c'était un truc de ouf. Ah, on est parti. Allez, donc SFX contre Noxtaria, Losers Bracket, le match des Totsugeki, on va voir ce que ça va donner. Ça va faire Totsugeki, Totsugeki nah, tous les jours, tôt. ça va être marrant, je pense. Ça va être marrant. Hein. Ça va être assez ouf. Ouais. Alors, on a donc, les deux sont du beau côté, là. on est a... bon. Voilà, ça... alors ce, ce Mirror Match mmh. va clairement se jouer sur le neutral. Là. Ouais, le, le, ce le ce neutral. Celui qui va gagner le neutral, a <rire> priori, réussira à conserver le momentum. Je vais me prendre à boire, je reviens. Hmm. T'as le burst côté côté SHX, ça a même l'envoyer en début pour être sûr de l'avoir la, au moins encore une fois le reste du match. Voilà, hein, ça zone très très bien, ça fait des ça fait des kicks, ça fait des 2 ça ça fait, fait Totsugi qui à droite, Totsugi qui à gauche. Euh, ça, ça, a tir à de migraine, ça a tenté à la super, c'était bien joué, mais malheureusement ça a été bloqué par SHX qui va mettre dans le corner et qui va faire un euh, hs pardon chargé. Ça va pas tuer euh, ça. Qui ouais, va pas ouais. tuer, mais qui met quand même. Euh, c'est quand même Noxtaria une vraie posture qui se prend le, la balle de volet pleine tronche de SHX, de Harisugawasan. Ah, ça, ça tente, ça tente le... ça donne un peu très joli dust magnifique ça va faire beaucoup de dégâts ah ça va pas terminer malheureusement mais ça, ça aura fait quand même pas mal de dégâts qui va qui donne un, un très bon avantage à Noxtaria et SHX a récupéré son burst on va voir s'il va s'en servir ce round là, il lui reste plus beaucoup de vie. Est-ce que ce serait vraiment sage de s'en servir A voir pour l'instant. Là, là actuellement, c'est retour en neutral pour les deux. Ça, ça se jauge à droite à gauche. Noxtara qui fait des petits pots. Ça tente la chope, mais ça s'est fait burst du coup pour récupérer toutes les barres. Le Harisugawa, attention le. le Ouh blue RC. la shop, <rire> La bonne shop Ça a tente ah chargé Heureusement qu'il avait SSH, son jumping HS sorti, sortie. Hein. Ok, pas mal. Un round partout, je crois. Ça. Le... Le jump HS très bien trouvé sur le Harisugawa, euh, ouais. le, le, Vertical. Ça fait les bons Totsugi qui ont start, c'est ça qu'on <rire> veut <rire> Bah du coup ça, en, ça envoie bien dans le corner hein, euh, ah ouais. Noxtara qui, a, qui a, réussi à récupérer le, le, le, le momentum, momentum il Il a réussi à bien s'adapter, c'est un peu dur Il a bien à poke avec ses, euh, avec les, les, les, les far-slash et tout. Ouh, il y a, y a ah, par c'est bien fait en tir là lâche. par contre. En... Ouais. Ça se prend le HS, attention, ouais. Ça, ça va faire mal, ouais, ça va... Break, ça, ouais. Ça, ça va faire très très mal, ça va coller au mur et qui va Aïa. wall break. Et d'un seul coup d'un seul momentum moment à ma shift. Bar, hein. ouais. Noxter, Noxter a quand même une barre, hein. 6 qui est qu en train de récupérer sa, sa première barre. Le burst est arrivé ah, des ouh, deux côtés. Oh le côté. DP qui l'a oui. pas le DP. Oui. Ah ouais, ah, pas mal le bon B de la burst. Bien joué, putain. ce se Ah putain, ce match il est chaud en fait. Ouais, il est chaud. Il est carrément serré, ouais bien joué bien joué il est dynamique ouais ouais franchement ouais Ouh là là, Mais... <rire> la chop qui va tranquillement escorter dans le Ouh. corner Loki à base de Haris Tugawa ça envoie un très bon dust Ouh. à la relevée. qui se fait du coup burst le burst qui n'a pas touché hein. du coup euh, du coup c'est retour à zéro pour la barre Ouh là, ça là ça ce contre-tout se ce spé qui... la shop -spec, qui va faire mal qui on pourra pas capitaliser dans le corner parce que là tout là loin, là. le bon de h suivi de Iruka <rire> vertical qui fait bien mal cette dust pour hit euh, on the ground <rire> c'est assez folklorique ah. Je savais même pas que ça touchait euh, ça touchait les gens on the ground ah il y a par ah, contre ma... ça c'est la mort oh, hein. je ai ah, malheureusement ça malheureusement ça a utilisé son burst alors que ça avait plus de vie il faut faire très attention à ça hein. utiliser le burst en fin de round c'est pas là, forcément un choix sûr de ce qu'on fait le monsieur dauphin en entière qui prend le premier round ah, du le... coup le dauphin entière, et sachez que c'est très chaud sur les entières avec, ouais, euh, avec, avec le dauphin. Euh. Il, pour l'avoir affronté plusieurs fois, il aime beaucoup faire ça, et il a raison, parce que ça marche vraiment bien. Un, peu comme, un peu comme Léo en fait. Ouh là là La, le, la range, le, range de cette le, dust oh, ouais, C'est un truc de ouf Nox, a vraiment bien trouvé à quel moment il faut bien faire ses dust pour que ça passe en full range. <rire> c'est très bien. Cet exchange, mon en pote. Fait. Allez as-y sugawa into Kuntari, t'es là, ça va nous faire, ah non il a pas réussi à convertir Il a pas réussi à finir son fromage comme je dis, ah Attends, là, je Ouh là là la, Kuntari fait fais pas... ce voilà SHX hein, qui prend de la distance, qui essaie de temporiser, il... on sait qu'il est pas bien, le burst qui n'a pas touché, ça ne donnera pas de barre à SHX. Ouais par contre il a quand même. Ah, il s'approche dangereusement de la fin de ce match là. On a le burst ceci dit, on, on récupère en avançant on récupère tranquillement la barre. Ouh là là C'est la touche pour ouais. SHX qui va prendre le match. Donc 2 à 0 là si je me trompe pas pour SHX. Ah c'est ça, 2-0. Et alors on va voir. Ouais on, on s'enchaîne pour le troisième match, on va voir ce que ça va donner. Oula, Totsugeki, intercepté par SHX. Allô Allô, allô, vous m'entendez Allô Je suis là ouais. Allô Oui Je crois qu'il y a Sora qui... Euh... Ouais, Sora est oui. là. A... Bonjour, on t'entend. Mais on t'entend pas, Sora. Ah ouais, là, bah, là bon. je t'entends, ouais, là, je t'entends. Okay. On... Okay. moi, je parlais plus, je sais pas pour <rire> Ah, moi, je parlais depuis tout à l'heure, perso. Mais... D'accord. <rire> D'accord. Bon, j'ai du coup. Bon, <rire> ok. Bon bah je sais pas, on dirait que Kayn est muté, je sais pas. Ou alors non, Discord, non, non, non, hein, je suis là. Allo, allo, allo. Vous m'entendez Allô okay, Ouais, ouais, ah, je c'est bon, Je bon, bon, sais pas, c'était bizarre. <rire> oh le HS chargé Ouh, la la la la Et là, ouais. Il, super, par contre, nuke, il va pas il pas être totalement vu. Ah, Totsugeki, Totsugeki. Par contre, il ne l'a pas réussi à la cuire. Ah, tu sens. Nox, il a pas envie de mourir. Nox, il a pas envie de mourir. Ah, il est mort sur un Totsugeki. Mort par le Totsugeki. Death by Totsugeki. Un bon if-punish de H dauphin. Voilà. Live by the dauphin, die voilà. by the dauphin, knock voilà. par <rire> contre. Voilà, quand même death, death by Totsuge. <rire> dans les airs, Ouais, voilà. Il, il, euh, il sait au moins, il connaît le perso, il sait quand est-ce qu'il doit riposter, etc. Mais c'est quand même un tout petit peu galère parce qu'il réussit pas du tout à éliminer les approches aériennes de SHX. In the SHX, voilà, SHX hein, qui a compris, commence à envoyer des, ouais. des pots à base de close slash de S. Euh, il sait que ça marche très très bien, il sait que c'est très facile de poke avec ça. Ouh là là Qu'est-ce que oh, ça va faire oh, Et ça envoie le dauphin un oh, peu trop vite malheureusement, ça va montrer le Harisugawa Ball, mais non ah, on a plus beaucoup de vie, un hein. côté Nox Taria. C'est tout. Plus... Oh la. Là fait là là chaud. Là là ah, dommage, le burst cool. qui passe pas. Bah, euh, SHX prend son temps. Que... Ouais, le stress. SHX qui prend son temps. Il sait, il sait, il a un round. Il a une vie de plus. Et ça... <rire> <rire> oh, ce trade. Ce truc qui est assez folklore. Allez, 3-0 pour SHX qui emporte ce combat. Très belle prestation pour les deux pour, joueurs. Euh... Ouais, très belle prestation. C'était sympa. C'était. Euh... C'était du double-mai mais c'était quand même sympa, mine de rien c'était assez serré. Ben, en, en, en, dépit du, en, en dépit du score, c'était relativement serré, c'était assez beau à voir en vrai. Hein. J'avoue, j'avoue. Alors, Sora contre Akemi pour le prochain match, je me charge de mettre les noms et puis on est -y Je suis Donc, de sur... quel côté du... Tu es à gauche monsieur, à gauche. Tu à gauche Vous êtes à gauche, fait... vous, à gauche. vous êtes gaucher monsieur. Et Akemi est à droite. Voilà, c'est exactement ça. Donc je suis prêt, vous pouvez vous lancer quand vous voulez. Alors. Nickel. On est hyper. Ah moi ouais j'ai les gars, hein. bien joué euh, Nox. C'était très beau à voir. T'as vraiment pris du niveau hein la vache. T'étais sympa ouais. ouais. Alors Sora versus Akemi, un match d'anthologie. <rire> si je puis dire ça, c'est un match que j'ai pas vu très souvent pour être honnête et que j'aurais bien aimé voir et que je vais justement pouvoir voir donc ça me ça me stimule. C'est parfait. Alors, voyons ouais, voir, oula, les deux qui... Oh, plus... Camille, hein, on sait, attention, le... Ah. L'amivia le... okay, pro de mix-up contre le bourreur singe. Voilà, exactement, et qui, qui, est down, qui est en train de se faire bourrer, bite. là, ouais. Ça fait des svites, on voit qu'il y a un peu de lag, mais c'est normal, ah. hein, France-Japon. Ça fait un burst dans le, dans le dust, ah. pour éviter le... Évitez. Attention, attention, on sait que Sora, ouais. Sora et surtout, surtout les Léos adorent envoyer des DP ah à tout oui. bout de champ. Entre millias c'est extrêmement... Et, par, et même parmi les Léos, Sora adore DP, il DP ah plus oui, oui, que la oui, norme oui, bah, <rire> J'ai jamais vu un Léo DP autant, alors là... Euh... Ah, 30 ans que je lis DP Magazine, jamais j'ai vu un Léo pareil, hein, ça... Ah mais pareil <rire> Mon dieu, alors belle shop bah, y'a là... Euh, enfin... Mon gars Flash Kick Magazine là ça y va, hein. Ah tu m'étonnes, ah, ah, allez. Ça envoie les... Ça veut obtenir le saut, le, le jumping pour ensuite pour punir au DP. Très bien joué côté à Akemi, Et ça envoie des DP dans tous les sens. <rire> <rire> Sora est chaud, Sora est chaud. Côté là, DP. Est chaud attention, attention, attention, la chope qui ne passe pas. Aïe ah. Ok, belle conversion. Il va peut-être réussir à avoir le break Il a pas eu, mais bon moment, il a escorté son adversaire dans le... Alors ça, le ça envoie wall break, ah, le il a pas réussi à avoir le wall break, break dans ouais. contre le mur qui va, qui va donner le wall break. Et malheureusement il a pas eu le wall break. Et là il s'est fait choper. Ouais. Donc ça. premier match. Go pour Sora. Ah ouais, c'est vraiment dommage. Il a pas eu le wall ah, break. Quoi. Dommage. Ah, j'ai encore vu un des gros moi du coup il a fait, ah, mince. Son... Il a fait le coup en wall break. <rire> ah mais j'ai des dessins gros sur tous les matchs. ça, ça c'est un peu le doute. Ouais Alors on va voir. Ah bah là je me suis encore fait jarter du spec. Ah ouais merde. Très mauvais match passé des DP. <rire> bon. Tu veux plus de DP plus t'inquiète. C'est que le deuxième, le deuxième match là. Bah tu peux regarder du coup euh, en regardant mon euh, ma rediff sur Discord. Ouais, non, ouais. Ah tu, ah, tu l'as fait sur Discord Ouais je fait sur Discord, je, je, je, je stream les matchs sur Discord. Donc tu peux regarder aussi. Euh, tu euh, moi je te vois surtout, je te vois uniquement streamer sur le sur euh, Twitch, mais pas sur Discord. Mais. Ah non pardon, Ah non si, si, t'as si, raison si, attends. Peux... Je, ouais. Non je suis bête. Je suis bête. Ah, on espère que ça va. Ok, voyons voir. Ah, donc, un bah, DP de la part bon. de Sora. Noxaria has left the room. 5 in the room. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Snox. Et euh, à la prochaine. Enfin, euh, si, euh, si tu es encore dans le stream, merci. Bon, alors, du coup, euh, on a Sora qui on a est un, on a eu un ouais. Bon pressing de Sora là, euh, ouais. dans le mur. Ça a bien, ça a bien su euh, gérer entre les, les de bourdes et les. Et les 2S euh, HS, ouais. ah, là, ça envoie le DP encore une fois qui va en plus inverser les positions et envoyer ouais. Akemi droit dans le corner. Ça envoie les, les gravirs de Vourdin. C'est le B a... du Burst! Ouh la la la la la! Super la, super ah, la, super, non, ouais. pas la super, la super, la pas super, la super. Genre, genre. Fallait faire la super là. Ouais, très bon air-to-air là, il a réussi à choper à pêcher du coup. Ah, il a réussi à choper Milia à finir son fromage dans le coin, donc 2-0 pour eux. Pour il, a, il a réussi à le choper, à, à finir son fromage même avec un même avec un petit lag. Ouais, c'était assez folklore. Je sais pas comment il a réussi. Ça c'était folklore, c'était bien joué. Ça avait le temps de faire le sweep. Ok voilà. nice la sweep. La sweep de Léo, vraiment très très forte. Ça ressemble pas du tout à un low, c'est pour ça. Ah mais carrément c'est un truc de Ok dp de la part de <rire> Sora, normal. Ça serait pas un Sora s'il si ne dépeait pas. Ok, voilà, la rose là, qui permet de, clore, de, de réduire le gap entre euh, du coup Sora et Akemi. Malheureusement, Sora qui immédiatement ren enfin, renverse du coup, le momentum et est en position... Ouh là là là là Qu'est-ce que c'était que ça Le Turbulence <rire> qui touche pas... Ouais. Ça, ah, ça a bien joué, Akemi qui a vu que... Euh... Que Sora attendait n'importe quel coup pour pouvoir punir et heureusement pour Akemi le Iron Saviour ne peut pas se faire shield ne peut pas se faire pari mais ça n'a pas empêché Sora de gagner le avec un gravier vent plus tard Ouh cette shop, cette shop spé regardez les dégâts c'est le bait de la burst mais il n'a pas réussi à la punir malheureusement ah, le gold burst a, euh, a l'air d'être vraiment ouais. assez dur à, à punir mine de rien, c'est assez fait. étrange, ça chope sur le, le, le tandem top HS hein, qui va permettre de, de corner carry un petit peu Malheureusement encore un bon DP qui ouais. va inverser les positions sans sa zone au gravier de Vourde, attention cependant, Il hein, faut, faut pas faire trop euh, faut pas faire trop. Le DP qui remet, qui dit non à kemi tu restes <rire> dans le coin parce que je l'ai décidé ainsi et ça fait les bons trucs, attention le 2S qui est un low et ça permet dit, de la dernière ouverture et gagner ouais. Bien joué, bien joué à vous deux. Hein. T'étais chaud là, hein, euh... t'étais grave chaud. <rire> Soir, c'est un truc de ouf. Mon dieu. GG. Hein coup... En vrai, très ah. franchement, je pense que le lag m'a un petit peu aidé aussi. Ouais. Hein, parce que c'est censé, genre, uh, Mia, c'est censé être très très rapide, etc. Ouais. Avec le lag, ça m'a un petit peu permis de ah, voir euh... quelques mix-up, etc. Tu vois, donc... ouais, je vois, ouais. Le lag sur. Euh... Le lag sur euh, sur Léo, c'est ouais, c'est ouais, dur, hein. c'est très très dur. <rire> c'est vraiment dur à voir. Du je suis content ouais. du coup que le seul joueur de Léo soit soit du côté asiatique, Du coup, j'aurais pas de, j'aurais pas de lag si je me bats contre lui. Les... <rire> Donc, on va enchaîner du coup sur, bah encore sur soir hein, euh, contre contre Capitaine, contre Capitaine SHX. Comme ça, on aura d'ores et déjà euh, le l'un des euh, joueurs en losers euh, finale qui sera décidé. Et ensuite, on passera. À mon match contre le Sensei. Donc cette fois-ci ça va être euh... capital. Non, vous commencez tôt! Ah! Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez-y, allez enchaînez, enchaînez. Enchaîne. Donc Sora, faut juste que j'inverse les noms. Contre SHX, SHX in the mix. Hop là, j'espère que. Ok, j'espère que ça va pas laguer du coup. Et, normalement c'est bon. Hop là, on devrait être bon. On est parti, on est parti. Donc! Euh, la, winner, la losers semi-final du coup, la demi-finale losers, qui oppose Sora contre SHX in mix. Hmm. Deux joueurs qui ont été euh, très très très très euh, très forts au niveau de leur, de leur offensive de leur pression, mais euh, inarrêtable si je vous puis dire. Là on a déjà Sora qui a réussi à garder SHX dans le coin, mais SHX qui nous... Euh, pas se laisser faire et qui a réussi à tout simplement euh, command grab Sora et à justement l'escorter jusque dans le dans le coin où nous pouvons voir qu'il a utilisé du coup Alice Gawasan pour euh, peut-être dissuader de Sora de, de, de DP justement vu qu'il serait frappé par le euh, projo de Alice Gawasan et là euh, premier round pour SHX qui remporte avec un totsugeki hein, évidemment la Kayen c'est bien plus jouable <rire> je m'étonne mais nous on a des connexions top tier france ça il est chez Softbank, faut pas être chez Softbank. <rire> je rigole, je rigole. Softbank c'est très bien. Alors du coup, Alice Gawasan, qui aussi a réussi à punir justement les euh, barbares Sora. Ok, un bon counter attack, changement de côté pour inverser euh, leur position. Sora qui a réussi à garder euh, SHX in the mix, in the corner. Ok, bonne pression de la part de Sora qui veut vraiment pas laisser SHX se barrer. Et Lucasan qui se fait oh, punir par le DP. On réaction, je suis sûr de. Sora, oula, un DP qui sort un pote! <rire> le DP, le DP! Évidemment, le DP qui sort au pifant, Évidemment, évidemment! La euh, marque de euh, fabrique alors, de Sora elle, et un autre DP encore! Bon un autre. Traces, lui, il sait, il sait les voir les DP donc faut faire vraiment attention! Mm. Ça fait un burst à la relevée alors ouais. qu'il reste plus beaucoup de vie! C'est ouais. très très dangereux hein! Oula, c'est très, très, très bon pour le jeu là! Là voilà, de... Sora essaye d'obtenir l'ouverture! l'ouverture grâce grâce au, au gravière de vordes en donnant un gravier de oui, ou vordes ce sera pas nécessaire parce qu'un air to air ou jump K suffira à enlever le round de la shx ou oh, nice pick up merci beaucoup Unskip, merci beaucoup à pour le pour l'air ça fait très très plaisir pour le host du coup je fais plaisir euh, bon. ok very nice euh, de totsugiki counter 8 malheureusement qui se fait burst Parsora, changement de côté, est-ce qu'il va réussir à convertir? Very nice, il a réussi à avoir son. C'est de dégâts, au mieux, mine de rien. Ah, c'est bien, merci pour le raid quoi, Kenny, tu petit Hop là, changement de côté, là, ouh là, le bait de la burst, ah, il a pas réussi à finir, il n'a pas réussi, la Zyg, le reversal de SFX, il réussit pas à gagner malgré ça. Il a vraiment n'importe qui peut le prendre, on va voir ce qui va se passer. Oh Ouh okay, Ah bah, bah oui du coup. SHX, SHX, SHX, SHX, SHX, fixe. <rire> Waouh la vache, c'était vraiment tendu hein, sur la fin, ça c'était assez euh, assez ouf. Ouais. Limite ça m'arrange d'avoir été éliminé si vite mon frangin arrive. ça marche, ça marche, pas, ça marche, pas tout de soucis. Ok, tant mieux. Ouh là, c'était euh, un bon combat, hein, c'est vraiment... Euh, là c'est l'un de mes combats préférés là pour l'instant. Il est assez ouf. Alors voyons voir, et de la part de... Ouh là, le Mou qui a réussi à bait le burst Très bon bait de la burst de la part de SHX. À le grâce à un un, un, euh, un, un 5 pardon. T'as vu C'était un truc de ouf il part très très loin, même quand, il tape, même quand il tape en front, il part très très loin. Voilà. Ouh, tentative de chop, il a essayé de Et... le schnaps, mais il s'est fait call out directement. Ah, ok, un petit Roman Cancel pour se safe-easer. Totsugeki, 6p qui sort un peu de nulle part de la part de, de Sora, peut-être qu'il a anticipé le le euh... ouais, oh, ah, il s'est fait choper sa chope. Le chopper voilà. qui se fait choper ouais. Voilà, qui connaît, il l'anti hier, il sait que Ouh il va aurait pu le... bêter ça, il aurait Et tellement pu bêter ça. Ça aurait été utile à faire! Je pense que c'est ce qu'il voulait faire mais comme il a vu une deuxième ah, fois, ça lui a ça lui a coûté le Ouais ah, ça lui a changé, ça lui a chamboulé son son rythme, j'imagine. Ouais. C'est dommage. Les ah. Le round euh... Non, non. Léo qui récupère son burst, du coup le, ça, tente le, ça tente les dives, le jump D <rire> Voilà ça, ça, ça fait du neutral un peu, voilà les zweiter qui se fait chopper Et alors, le DP encore qui se fait finir ça va, ça va burst voilà pour empêcher euh, SHX de pouvoir terminer son finish. Oula le DP qui est bait et là ça devrait faire les ouais. Et deuxième ouais, round ça. très très très très très euh, convaincant de la part de SHX. Voilà, ça tente, les, ça, ça tente les DP en, en, en préventif, mais euh, malheureusement SHX connaît, ah ouais, il <rire> SHX connaît, connaît les bourrages DP. Il connaît les schnapps, <rire> les tentatives de schnapps, ça il était au taquet dessus Il, il est <rire> que, que, que peut faire, donc euh, il, est, il, est très, euh, il est très au courant, il a, il a clairement un avantage là-dessus. Voilà, encore une fois, et puis ensuite ça va, ça va peur. Euh, empêcher la punition. hop euh, le, le, le dauphin dans le switch qui va carrément l'amener dans le corner presque ah Léo qui, quand même, qui réussit quand même à obtenir ses, oui. euh, son ouverture pour amener dans le corner voilà ok nice le 6p pour euh, je sais pas ça a dû choper euh, Sora sur sa tentative de, de, de saut du coup mais ouais il a bien il a bien placé le 6p là c'était euh, assez bien assez ouf ouais Ok alors Nugget Barger de Roman Cancel Pice par Sora pour essayer de euh, gagner un petit peu de terrain. Le Totsugaki, Roman Cancel qui a réussi à punir le burst oh carrément. Hein. C'est la ouais. burst en freelance malheureusement pour Sora, ouais, c'est burst kill a... ouais. en Ouais, ça Donc, c il, a, ouais. il a pas pu récupérer la, la, la, la petite barre, le petit, le petit plus de barre qui va lui permettre de ouais. peut-être reprendre un burst sur ce, Sora. Ce ah, t'as vu, Mais, c est, c est tu vois comment il. SHX il bait du coup la, la, les tentatives de sweep de Sora et qui justement le whiff punish en conséquence. C'est très très bien joué de la barre de SHX. Ça se voit que je crois, crois qu'il a pas mal de caractère knowledge vis-à-vis -vis de, de Léo. Les... Regarde, regarde-moi ça, ouais. à mon avis, ouais, il connaît bien. Hein. Pour réussir ça à choper Léo. Bien. Un Liu qui au Japon avec euh, deux, au minimum 260 euh, frames de, de lag, c'est assez ouf ouais. Sachix il doit connaître, ce, il connaît bien ce match-up à mon avis. Ouais. Bien bien joué de la part, là ça va le faire ouais. ça va le faire ouais. Ouais. Et ça va tuer sur un dauphin Ah très, très très très convaincant de la part de Sachix. Ouais. Je... Très, très, très Très très très convaincant, ouais. ça c'était... T'avais euh, un très bon début de, de combat, sur euh, vrai c'était super... Euh, super euh, comment dire, oh. euh, c'était tight entre vous deux mais ouais, sur la fin il a... Il a commencé à télécharger un petit peu j'ai l'impression hein. Il y avait mes DB qui sortaient plus donc euh... Ah merde ouais, ça ouais, va casser en fait un ouais. petit peu oh, ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Non mais ça arrive, ça arrive En même temps avec la connexion c'est un petit peu Ah bah ça c'est sûr, c'est pas, ouais, pas... pas un match-up offline Ça c'est clair et net C'est même pas un, un match-up euh... un... euh, Comment dire, dans... dans le même pays donc c'est C'est tout à fait ouais, normal C'est sûr, ah, c'est sûr, sûr Donc ceci étant dit, ça va être moi contre le Sensei Yes, ça, ça alors, va être nous bon. Ça va être, être rock'n'roll. Voilà, donc moi je me mets à droite, hein. je préviens. Bah t'es déjà en position en plus donc c'est parfait. Donc je ouais, suis parti, ouais. Si on est type A, on équipe pas. Et du coup, à tout de suite. Et GL. Ah du coup ça va être moi qui vais commenter. D'accord, parfait, je vais pas me sentir seul du tout. Ça va être parfait ça. Je sais pas à quel point ils ont joué avec Sun et, euh, et KN, mais je pense qu'ils se connaissent un petit peu assez depuis TPFZ. Euh, Kane qui commence encore une fois avec ses Stroke the big tree, va essayer quand même de faire ses tâches, euh, c'est l'une des forces de son personnage et Giovanna elle ne peut pas y faire grand chose. Giovanna maintenant qui est en galère, qui se retrouve dans le coin, elle est en train de sauter le projectile parce que ça, ça n'existe pas, ça punit le Stroke the big tree, ça va peut-être essayer d'emmener dans l'autre corner... Hello RC qui malheureusement n'est pas bloqué, ça pousse dans le point. le dust est pris, voilà là maintenant tu peux tu peux mix up avec, euh, avec le dash cancel, et Très très, bien RC, très très bien rc de la part de d'exon c'était très très beau ça, et c'est reparti, voilà le 2HS, Kayen il aime bien bien utiliser ça avec le 2S aussi, Struck the victory encore une fois, Hello Kizem et c'est parti, euh, Exon n'a pas envie de gérer ça du tout, et encore une fois à l'avantage de Kayin au niveau positionnel de P, mais ça rate, ça finit pas le combo Exxon là maintenant qui ah, a malheureusement raté son dash euh, et euh, qui va se faire punir il réussit à, à sauter mais malheureusement il reste toujours dans le coin il réussit à esquiver le commande Grapp mais ça ne sert à rien parce que il a pas réussi à le punir encore une fois je pense que c'est tout ça, c'est à cause, à cause euh, du lag, euh, malheureusement, mais euh, bon, euh, ils peuvent pas y faire grand chose tous les deux, euh, tous les deux sont en train de subir de toute manière, très très beau counter très très, beau converse, très très bonne conversion de la part de Exxon, qui va réussir à casser le mur, ça va mettre un bon 50% de dégâts dans la phase de stn mais qui riposte avec le mais encore une fois, et exon il va... Être en galère totale, il est dans le coin, il réussit à trouver un counter hit, il bait le burst, très très bien joué ça. Très très bien joué de la part d'Exon qui malheureusement ne touche pas avec son troisième reka sur le H S, Et il va maintenir Kain dans le coin, Kain qui réussit à s'échapper en essayant de mixer avec les euh, Strokes the Big Tree. Il réussit à dash aussi dans les airs et c'est reparti pour le Kizamay. Exon se fait bait son burst à son cours et c'est la mort. C'est la mort, c'est la mort. 1-0 pour Cayenne. Voilà, voilà, voilà. Cayenne qui euh, s'impose un tout petit peu, ce qui est un tout petit peu normal je trouve parce que euh, Giovanna n'a pas de très très bon tool, n'a pas de n'a rien du tout euh, pour pouvoir gérer le pressing de Cayenne. Et ça repart dans Stroke the Tree, Exon qui est déjà dans le point. Euh, ouais si tu, veux, si tu veux, moi ça me dérange pas, c'est comme tu veux. Exxon réussit à trouver la shop, il met Cayenne dans le coin. Kayn qui fait son yellow RC, qui repousse Exxon en miss screen très très, très très bon setup, mais qui est burst directement de la part d'Exxon. Exxon qui essaye de repousser encore une fois Kayn dans le coin, parce qu'il sait que Giovanna gère un maximum dans le coin, avec ses mix-ups, ses dash cancel, etc. Kayn essaye de lâcher des normaux en préventif. Il, trouve, il réussit à trouver une touche. Là, il va essayer de mix-up sur le Kizeme. Et malheureusement, ça ne marche pas. Salut, salut. Ah. D'accord, pas de soucis. Kayen tu sais. qui a réussi très très vite à pousser Exxon dans le coin. Exxon qui burst. Mais malheureusement, il n'y a pas de touche. Il rate sa shop. Et c'est reparti de la part de Kayen. Il va essayer de lui mettre des douilles un maximum possible. Il a bien bien mixé avec ses Shock the Big, uh, Victory S et uh, HS. Et il réussit à remporter son deuxième match. Euh, Exxon, doit, là, doit faire la remontada du siècle parce que sinon ça va être très très dur pour lui. Il est encore en winner, donc ça devrait aller quand même. Il, uh, il va affronter, uh, il va affronter uh, SHS, uh, SHX uh, uh, en loser final, je crois. Uh, en ce temps, il réussit. Uh, Kayen réussit euh, à sortir du coin. Très très bon, fast RC. Très très bon, euh, très très bon use du drill. Il essaye un tout petit peu de garder Kayen dans le coin, mais Kayen avec Inno est très très slippery. Il réussit à remettre Giovanna dans le coin. Il fait un, il fait un corner to corner tout court. Euh, Giovanna là maintenant qui va essayer de mettre des mix-up droite-gauche avec, euh, euh, avec son 2-3-2-1-4-S. Euh, mais malheureusement ça ne fonctionne pas, Cayenne ré, euh, réussit à trouver la touche et normalement ça ah, va te tuer mais malheureusement Kayen il rate son combo. Allo Oui allo, on m'entend bien on Ouais ouais, je t'entends bien ouais, je t'entends bien, je t'entends ouais. bien. Tant mieux. Je vais essayer de commenter. On accélère sur le plus c'est pas rigolo. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, là donc, malheureusement Exxon se trouve directement dans le coin il réussit à trouver un là, 6p vas-y vas-y vas-y c'est chez parce que j'ai c'est forcément c'est très fort c'est plus quasiment partout ça a beaucoup de mix ça, de high de et de droite gauche donc euh, c'est un peu comme une quoi à la différence qui passe Ouais, le command passe, mais malheureusement Dixon n'a pas zéro après vraiment après. zéro le temps de, de poser son jeu. Il ne peut pas s'exprimer oui. très très bien avec Giovanna, il est tout le temps à, sur la défensive, malheureusement. Et non, c'est la Et là, non, il reste encore un oui. dernier round de l'espoir pour Mixon. Ah, oh, le ah, conversion. Et le burst. Et le burst, ah, il, il est mis plus encore. Ça fait ouais, sur, le Kizeme, sur le qu'ils aimaient sur le qu'ils aimaient Ino c'est infernal à gérer en vrai c'est une bonne heure ce coup de metteur là tu vas la couille de ouais. le metteur ça fait beaucoup ouais. ça fait mal ouais, très très bon je pense. Le metteur qui s'est utilisé il fait mal gérer. ah non il a pas il a plus de metteur malheureusement il euh, y a Kayen qui a encore son meter, Kayen, est encore sans moteur mais Kayan, est-ce qu'il va piffer oui, oui, très très bien joué de la part d'Exon. Il, il savait qu'il pouvait se permettre d'être patient un tout petit peu, d'essayer de, de voir ce qu'il allait se passer, très très bien joué de la part d'Exon qui sauve la première balle de match. Bien, jolie ouverture de la part d'Exon qui a un petit peu rush sur le bait de son burst. Voilà, les deux ont claqué leur burst. Maintenant, ça va être euh, une partie entre guillemets honnête. Le dive qui est lu par la part d'Exon. Exon qui pousse dans le coin. Là, maintenant, il peut s'exprimer un petit peu mieux. Il peut imposer son jeu et ça se voit. Il n'y a pas vraiment besoin d'ercer Le, le 1-4S est devenu. Il est plus 4 son up, je crois comme ça et ouais ça fait peur duraner une fois que tu bloques pas c'est il n'y a pas vraiment d'esquive d'échapper à toi et euh, vois, il, il, il a complètement renversé, euh, renversé la situation malheureusement il suffit oui. juste d'un step et c'est foutu cayenne qui est encore une fois une deuxième fois en bas de match exon qui ah. quand même essaye d'imposer son jeu il essaye de, de mixer oui, à droite oui. à gauche il essaye de casser ses patterns un maximum là il a pris bien cette pression qui a essayé de sortir du coin avec la dive encore une fois C'est pratique ça pour sortir du coin le, La suite de Giovanna qui est ultra du tout ça C'est un outil neutral incroyable Ouais Très très fort, très, très fort outil, outil de neutral parce que sa euh, hitbox va très ah ouais. très loin Ah il s'est voulu l'upec le Ouais a voulu vite le burst mais Kayen de toute manière je pense qu'il veut le garder pour le prochain round mais ce n'est pas encore fini. Kayen qui trouve l'ouverture avec le jump dust. Ça il va casser le mur. Autour neutral. Et là, avec Kayen là. Il est punissable. Exxon a oublié de punir sur la dive horizon. Allez. Et malheureusement, Allez. il perd sur ça. Très très bien joué de la part de Kayen. Bien joué j'ai essayé de commenter c'était pas ouf mais bon non non tu pas c'est pas facile je voulais pas te laisser tout seul ah putain c'est un bon combat j'ai kiffé j'ai envie de rejouer contre toi faut enfin, qu'on se fasse une longue session en fait toi et moi ce serait Alors cool y a, y a des, un de ces jours il cool. y a des moments il des moments j'ai eu chaud genre à un moment donné tu m'as remonté il te restait genre que dalle de vie ouais. Et euh, j'étais deck parce que mmh. j'avais foiré mon truc sur, sur, mon, sur, mon, sur mmh. mon écran, il y avait, euh, ça a touché et en fait il y a eu un rollback et t'avais bloqué à la place. Ah je vois, ouais. ah ouais, je vois, je vois, je vois. Ça arrive des fois, c'est pas grave. Ah, ouais, c'est vrai qu'on a, bah il y a du lag, hein, ça c'est c'est clair que c'est pas, euh, pas parfait quoi, carrément. Bon, ceci étant dit on va bouger. Euh, attendez, avant de lancer le match, le, que je me, me, je me mette en spectate et que je vous mette les noms euh, les Parce que yes. là sinon, euh, on va pas s'en sortir. Alors on a Exon euh, contre eux. Euh, S.H.X in the mix, voilà. Les petites secondes. Alors Exon. ouais c'est bon. Ton nom il change pas, il est là. Et S.H.X in the mix, Losers Final. Il est ouf. Euh, match name, Losers Final. Hop là. C'est bon, je suis prêt. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Ça va être de faut que je boive de l'eau tu <rire> m'étonnes. Tiens, je vais me prendre de l'eau, moi aussi, tiens. <rire> Mais vous pouvez lancer quand vous voulez. Hop là. J'ai LSHX. Là, ce sera... Pour la médaille de, de bronze, celui qui sera troisième. Exactement, je, je suis assez intéressé de voir comment Xan se débrouille dans le matchup. Je ne sais pas, je sais pas qui, euh, qui est favorisé dans le matchup. Euh, SHX. Très franchement il s'est très très bien débrouillé durant tout le tournoi, que c'est vraiment quelqu'un à craindre, il, euh, il réussit euh, tout de même à connaître les phases d'Exon et à tout bloquer correctement pour l'instant. Il burst directement, il n'a pas envie de se faire embrouiller, ça c'est euh, une personne qui sait quand, euh, qui sait que Giovanna, c'est vraiment la galère. Ouais. Et il se fait ouvrir quand même sur le dust, ça va ouais. break. Il a réagi à dust pas chargés. Ouais. Ouais, c'est très très difficile à réagir sur les deux Ce plus burst plus. qui a été bêté là. Bien joué de la part de SHX. Ah, le wall break. Into the win. Bien joué de la part de SHX. Into the mix. H de May sont 10 jeunes, je crois. En tout cas, ouais. une grosse majorité. Et ça, c'est pas trop. Bon. Allez, le Ali Sudawasan. Into le standing S en counter hit de Exon. Euh, qui est en mode full pression mais qui malheureusement a raté et a perdu le momentum et auquel cas acheter son back into the neutral belle la conversion de la barre de Exon qui a réussi à escorter son ennemi dans, oh. euh, bah, dans, le, dans le corner et qui a obtenu le wall break là il va se taper un petit positive bonus avec lequel il va peut-être pouvoir euh, bah, encore ouais voilà, voilà bah là ah, <rire> appliquer la pression et remporter le deuxième round bon c'est toujours pas fini on est en round de finale on va voir ce qui si va se passer Mm. Joué, les combos de Giovanna ça Genre, elle te rattrape avec son 5K tout le temps euh, plus mm. d'avoir long c'est encilé. Les dash cancel en plus de Giovanna c'est vraiment très très en gros. Ouais plus son, euh, son dash, de pression. Euh, Giovanna a pas de run, mais un dash ultra rapide qui peut cancel n'importe quand. Par exemple avec un grab tout ça, oh, ouais c'est compliqué. Donc, du coup là maintenant Exon malheureusement il se retrouve en mmh. difficulté Je pense que sa fille est en train d'un petit peu voir comment ça se... Il commence à voir des patterns Et ça va break près... gagner un -down. Euh, qui... ouais, ça va être un petit normal Exxon qui malheureusement se fait bloquer sur son overhead Mais qui réussit quand même à mettre le 5 a Très très bien joué de la part d'Exon donc c'est 11-0 pour l'instant Vas-y commente te... euh. Comment je vous me... fais mon. Je euh... ouais. suis juste en train de faire oh, des petits oh, trucs oh. à côté aussi, mais j'arrête type Non, c'est ça. Alors. Un... Ouais. Deux secondes. Ah. Je vais lui foutre le tournoi hop là, c'est mon Hop là ouais. on est bon. Il s'agit de lâcher le burst pour euh, se sortir de la pression, mais ce qui a revient est, euh, le commander de part de May. Comment là vous pouvez avoir un combo euh, dans le corner, c'est. Ça permet de faire assez mal mais il fait très mal en général vraiment... quand vous faites taper par Mei, c'est pas rigolo donc votre manac et le seul qui a le jour d'un corner contre Mei, le bon match de 5 cap pour contrer celui qui est ensuite l'unité l'autre qui passe ça a ball normalement elle sera l'unique ok nice mais, ah, et là ça va probablement être. Voilà, allez, premier round de la part de SHX. Qu'est-ce qui s'est passé sur la J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Mais bon, Exon a quand même réussi à conserver son burst, donc c'est pas vraiment. C'était bien joué de sa part de pas succomber à la tentation d'utiliser son burst en fin de combat quand il avait probablement clairement pu le perdre. Alors, voyons voir là, il est full pression, il a réussi à lire le jump de SHX pour sortir du corner. Très bonne utilisation du Roman Cancel pour justement surprendre son adversaire avec un dos. Donc tout ce qui a été interrompu justement par le jab de Hexon, vraiment bien joué de sa part, voilà, qui a réussi à ouvrir son adversaire avec un low, et là qui va probablement obtenir le wall breaking tout land, mort, ah non, même pas la mort malheureusement, oh le pixel magique, le pixel magique qui fait survivre Hexon, ouah le burst par contre qui a été, ah, qui a été enfin pété fois. par cette, ouais voilà, c'est pas la première fois d'ailleurs, alors, voyons Overhead qui a été interrompu voilà. encore une fois par le jab de Hexon, vraiment très belle lecture de jeu de ce dernier, alors comment ça commence par ok ça commence par le je crois que c'est le standing S si je ne me trompe pas oh standing ah. HS HS ok ah, ça va bien à qui à qui c'est ok dans le dans le dans le chat qui est en train d'encourager son... son cher ami vraiment très très bon well break de la part de Exon qui réussit à avoir donc le positive bonus qui a réussi à je sais pas comment il a fait mais à, à, à, bah, à prévoir le, le, le saut de, euh, de SHX into euh, bah, un death hein. en perfect hein, de la part de Exon très belle prestation de ce dernier là il est vraiment euh, il est en train de steamroll mon pote ça a très très bien acquis j'espère que toi aussi mec mais... alors voyons bah, voir c'est reparti neutre neutre oh ya yeah bah <rire> Totsugeki, totsu tu vois que Exon justement il va pour euh... Qui anticipe le backdash du coup de euh, SHX après un euh, Totsuiki S. Donc tu vois que Exxon va et il dash justement en avant pour essayer de choper ce backdash. Il y a une bonne, du, une, bonne une bonne connaissance du match Et Amoros n'ont pas réussi à oui, voilà. convertir son combo dans un wall break, mais c'est pas très grave hein, au pire. Ok, là mais par on contre, peut, un burst. Notre, euh, Exxon lâche un peu de 5k en espérant contrer mmh. euh, un Totsuiki. Et c'est yeah. pas bête vu que de bah, toute façon c'est pas pulsable, surtout mmh. c'est distant. Qui repasse directement à l'offensive, qui se fait punir par euh, un RC mmh. Exactement. Ah, Totsugeki, euh, counter tout into tout la commande tout grab tout qui tout va tout faire tout des tout dégâts énormes ici, bah, pas si gros sauf ça au là mais quand même ah, euh, assez conséquent, mais bon, il va quand même avoir la, voilà, au on il finit le avec l'overhead, l'overdrive, donc en hard knockdown, et malheureusement il a pas réussi, bah ouais bon c'est pareil, il a quand même réussi à obtenir... Le 5 cash le jumpH counter. Exactement. Ça, ça, dans x ça a explosé parce qu'en plus ça launchait et c'était impeccable pendant un gros moment. Et surtout que dans Strike tous les aériens ont un pro de 80% donc ça a eu des dégâts mais dans x ça les dégâts des aériens et leur pro c'était unique à chacun. Et le jumpage de mai du coup bah il avait pas de pro spécialement bas. Ouais. Et du coup ça a explosé quand tu te prenais. Ah En effet, en effet c'est était une chose que je ne connaissais pas. <rire> je me coucherai moins bête ce soir. <rire> mais du coup, euh, qu'est-ce que je vais dire Oula oula, ou on a des des ouais, euh, je... des.. des, uh, des un, un enchaînement de cross-up de uh, de Exxon, cross -up qui a au, au final pu escorter son adversaire. Bon, le corner malheureusement là, il a ouais, euh, il, il a essayé d'en tirer avec son épée, mais euh, du coup, sachez que ça il est. Il a fait un deuxième saut anticipé et est retombé directement sur Exxon, mais bon il a quand même eu le temps de bloc juste après Exxon. Vu euh, que le, le DP de euh, Gio récupère très très très rapidement. C'est même pas un vrai DP d'ailleurs, il n'y a pas de, de frame vrai, dans la cible C'est juste ça l'entière, il est euh, il a un tout au-dessus de la farture Ouais. pas plus. Ouais. donc SHX qui vrai. remporte le euh, troisième combat, donc contre, non c'est pas le troisième, 3... oui c'est le troisième, c'est donc on se retrouve à 2 à 1 pour Exxon donc rien n'est encore fini. Hein. Bah Exxon qui encore a réussi à anticiper le, le back, back jump air de SHX a réussi à le plier en conséquence. Wall break avec du coup SHX il va, bah, qui lui reste plus beaucoup de vie. Hein. Ah là le très bon anti de Monsieur Dauphin de la part de SHX. où la counter est sur le jumping HS de SHX qui l'utilise très très bien d'ailleurs. Alors est-ce que Exxon va Burst là Ah bah il peut pas, tu me dis, il a plus de Burst. Waouh, là ça devient très très très très très chaud pour Exxon là. Enfin, oui, bah justement, parce que au moins, SHX a le Burst et il décide de pas l'utiliser, il l'a utilisé sur la toute fin. Est-ce que c'était la bonne solution là Il a vraiment intérêt à le récupérer, là ça va le faire. Ouais. Bien joué, bon c'était bien lu de la part de SHX. Hein. Ouais, c'était couillu de sa part, si je puis dire. C'est bien joué. Ouah oh, très bonne entière un closer S de la part de Exxon souvent en round start et cest c'est-à-dire qu'il dit très bien ce que va faire SHX. là par contre il y a un tout petit peu trop violent parce que là j'ai l'impression que SSX arrive justement à anticiper les phases justement quand je dis ça Exon arrive à passer une dust fully charge avec le follow-up et du coup, bah, là, bah, SHX, il n'y a, a plus de vie. Hein. Et là, le cross-up into le. Ah oh, l'utilisation du burst de SHX, est-ce que c'était vraiment la bonne solution à ce moment-là J'aurais peut-être dû mordre. Euh, se mordre les lèvres et ne pas utiliser le burst pour justement le conserver pour le round d'après, parce que là, là vous, vous n'avez plus de burst, monsieur. Qu'allez-vous faire Là, vous êtes dans le, dans la mouise. Allez, shop anticipé et tech par là, de la part de SHX. Alors, viens voir. Ah, safe jump. Ouais. Problème, vous, vous, et euh, je suis si on n'a pas de vie. Ouais. Que, faire, Très bon. Standing le... S de la part de Exxon qui en tire et qui se retrouve plus qu'avec une, une toute petite... Euh, ah et boum, c'était le, le, le 2D into ouais. de Standing euh, HS, j'imagine Et c'est Exxon qui... <rire> le... Qui gagne Bien joué Exxon, c'était bien joué. Bon bah... Ben, ouais, moi, <rire> moi qui voulais rejouer contre Exxon, j'ai... Me voilà avec me, mes voeux, mes vœux exaucés. Ah, tristesse GG <rire> Captain Ah y a Mister, c'est chaud. Et ça fixe il est chaud. J'avoue, j'avoue, il est très très bon. Franchement j'avoue, il est très, très très bon. Bon alors on va, on va bouger, bouger pour euh, la grande final entre moi et Mister Sensei. Le petit ah, Ok, allez-y, allez allez-y. Euh, est-ce que tu peux commenter euh, genre pendant deux minutes C est, c est, bien je suis désolé de t'avoir laissé tout seul, mais... <rire> grand grand, grand final, ouais, c'est un grand final, je crois que ça devrait le vraiment. Euh... Bon, euh, je suis à gauche, et Mister Exon est à droite. Ok, et je crois qu'on est bon comme ça, sans le faire. Ok, bon, là, est normal, bon. on est type ah, Allez, l... Ah, les GL. Ah, c'est bon. bon. Bonne chance à tous les deux, faites de votre mieux. D'ailleurs sur PC, ça n'a rien à voir, je vois laigle, il y a un mode pour remplacer l'aigle par Tomat 3. Bon, le match commence par un stroke de... par euh, Kayon, mais tout de suite burst. Euh, Kaker prend l'avantage avec ses Jumping, le mix, ça, ça fait un overhide Et le wall break avec Super, ça fait assez mal. Surtout on peut un knock et avoir un knockdown avec qui nous très bien. Ce sera le mix shop et c'est la mort ensuite. Le contre 6p euh, après un battage du canyon, ça fait du euh, mix. Le gold Burst de la part d'Exon, il y a toutes ses metteurs. Maintenant, ça devrait bien encaisser l'équipe. que plus Joanna euh, metteurs, mieux elle encaisse les coups plus elle fait mal. Le beaucoup d'eau euh, de la part d'Exon. Les yellow, les de suis de rc pour essayer de sortir de la gamme, Mais c'est Exon ce qui attend l'avantage avec euh, une pression du 2 qui fait très peur, le grab. Et euh, Kayn qui peut pas rien faire, là, et On passe au round suivant sur le retour. On va voir comment Kayn va se débrouiller cette fois-ci. Malheureusement, euh, il a perdu euh, contre, euh, contre Kayn au début. Il essaye de mettre la pression un maximum possible, mais avec euh, le plus de backdash, ça le carotte extrêmement. Il est dans le coin là maintenant. Il il, se faire la la ouais, la la il a essayé de bait main. le burst mais malheureusement ça n'a pas marché. Très très bon entier, tir, la n'a pas à ça peut Alors, et euh, ah, là, là, là, Exxon, une Et le closage counter hit sur conversion avec RC, on gagnera un knockdown dans le en plus, et le Là, est dans une très très bonne position. Schmix, ah, ça va péter le mur, et c'est le premier round qui va pour Exan. Premier match plutôt, qui va pour Exan très très bien joué de sa part, il a su s'adapter par rapport au euh, Winners euh, braquette ouais. Là, ouais. Il, ça repart sur ouais. ah. des dashs encore une fois de la part de Cayenne, il essaye d'être aérien, un maximum ouais. possible. C est c est très temps. très bon de HS. C est c est malheureusement, c'est pas ressentant bon. ouais. Ah Et là, c'est là que le fun commence. Ouais, c'est là que le peur commence, voilà, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va être Ça continue de mettre des clauses S, autres. Ça, deux mix-up en fast RC euh, vers un lot, ino les enfin Cayenne se les mangeait à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc euh, ça, c'est très très bien vu, joli, euh, joli devant-derrière, mais ah ouais, malheureusement il, très bonne, il se fait... Ouais, très très bonne RC into airshop. Là maintenant c'est ah, euh, Exxon et il va malheureusement succomber à la pression de Cayenne. Est-ce que Cayenne va ouvrir en stroke the big three Voilà, c ah, ça, ça c'est vrai. Nah, c bon, c ouais. bon. Mais malheureusement il se retrouve dans le coin, là c'est le pressing ouais. infini. Très très bon... Exxon, très très bien bon schmix de la part exon Très très bon... Voilà, le, la dive pour sortir du coin. Ça se passe... Euh, ça ça se pas passe... Direct direct après le propre. Là, ah, est malheureusement, Il parit encore une fois Exxon qui a essayé de punir, j'ai l'impression, il se prend la. Elle compte. va casser le mur. Ouais, ça va casser le mur, ça va donner un, ça va donner un setup à l'utiliser, mais... C'est... c'est pas là. Non, non, c'est pas mort, c'est ouais. pas mort, il lui reste un tout petit peu de vie, mais je pense, de toute manière, voilà, il se ah, prend le truc. Il est est... bien un peu de place pour éviter la ouais. chose. Ah, très, très bon, ça. bon ça. Très, très bon, Cayenne ah. Est-ce qu'il ouais. va burst Oui, il va, il il il va burst. Va. Il a vraiment envie de gagner euh, ce match. Ouais Exxon, il essaye ah, de mais... bog en préventif mais malheureusement ça ne va pas marcher. On ne peut pas s'échapper Dino Il faut qu'il est au fait. Et là, ça va être 1-1 pour Karine. c'est assez serré quand même je trouve, hein. c'est vraiment très très très très serré. Ouais. Euh, de la part de voilà. et Eden qui a essayé le round serpentière, mais il s'est pas fait punir, heureusement. Bon, là, et c'est là à une très bon de burst. très bon baby burst. Cayenne, à chaque fois qu'il est dans le coin, il va essayer de trouver une opportunité pour dive ou sortir. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il n'a pas envie de subir la pression, comme vous êtes en train de le voir dans le coin. Il réussit à se sortir du coin grâce à un stroke. Euh, il a rc, il réussit à mettre l'overhead. Oh, très très joli, très très joli. Il a raté son devant-derrière, son, son mais il a réussi à capitaliser sur la chape, mais ça ne l'aidera pas parce que Exen quand même réussit à prendre le round. Voilà, le 2HS, le euh, enfin pas Exxon, mais Kayn est très très friand de, de cette ouverture aussi, avec euh, Shock the Victory. Très bon 5P qui, qui sera là pour euh, mâcher hors de la pression. Là, la pression 5S, le closage, close ça fait très peur parce que c'est très rapide hein, ce stage de Giovanna. Et comme d'habitude, euh, le verse après l'URC de sur cette phase, ça essaye Mais ça, c'est très finissable, de d'en Giovanna en bloc mais peut-être machin punch ou en un kick mais euh, c'est pas son tirer comme ça parce que... sinon après là très volontiers encore une fois comme ça va une, ça va être pas mal de dégâts avec le knockdown après la pression qui continue le dealer c'est pour essayer de s'en sortir mais... Euh, et répond avec un autre dealer c'est encore une fois en tiers ça casse ça, ça va pas, pas casser le mur ça va fait tuer les coups de joueurs instantanément arrêt le jeu de ouais il a réussi à le choper. Ah, une, une ouverture entre HS. Ouais, ça, ça arrête directement tout ce qui est agressif euh, d'un coup net. Et là, maintenant, il va se, man le, se manger le smith. Très très bon. Euh, P, match pour euh, se sortir du coin, Là, on, est, on se retrouve en neutral. C'est vrai qu'Exon, euh, ça galère un petit peu en neutral. Son, euh, Giovanna, ça galère un petit peu en neutral. Mais là, par contre, on est dans le coin. C'est une toute autre histoire. Euh, Kayen, il essaye de s'en sortir tant bien que mal. Il a dû claquer son burst pour pouvoir sortir. Et là, c'est lui qui reprend l'avantage. Et c'est pour le Schmix Dino. Il le burst direct. Et en même temps, c'est le dernier round. Ouais, ah. c'est le dernier round. Donc, il pouvait rien faire. Dès qu'il a burst, il a, dû, il a dû burster. Mais. C'est avant pas ce suspect. Bah. Donc, euh, là, c'est quasi. quasi c'est qui petit Kayane game, là, là, Il a gagné tout court. La, la note petite plus elle parcourt de distance, plus elle fera euh, Je crois que euh, distance maximale c'est 5 bits et euh, corps à corps c'est un, un, un très bon ah boss. Il, il, il a essayé de, de, de bait le burst mais malheureusement Kay n'a pas burst. C'était burst safe, c'était beaucoup trop haut. Et là il va capitaliser là-dessus, il réussit à avoir ça. Euh, je pense que le RC, même s'il si, même si sait qu'il est positif, je pense que le RC c'est plutôt pour essayer de mettre un mix euh, au bas, mais euh, malheureusement ça n'a pas marché. Oui, oui. Euh, là il se retrouve dans le coin, encore une fois il se ouais. prend un counter hit, là ça va être très très dur, mais malheureusement Cayenne qui drop ah, son combo mic. il arrive quand même à finir Exxon avec sa dive. Encore une autre fois, une ouverture en 2 HS. Là, Exon, il va essayer de multiplier avec son, euh, son Dash Conseil. Encore deuxième deux shop, là pour l'instant. Qui passe, 5 S, close slash, close slash, close slash. Et ça repart encore une fois. Se en tous, tout, tout, tout, tout encore il se les tous, tous, tous, tous Tous les frases percées, il les, a mangés. Malheureusement, il a tout pas, de pas de su s'adapter à ça et il a réussi à temporiser, réussi à frame trap pour prendre le deuxième round. Là, c'est Peut-être euh, la balle de match pour direct claque directement le burst, oh le plus burst plus très plus très plus mal joué de la part de Kayen là qui malheureusement était beaucoup trop haut pour burster, là c'est Exxon qui l'a dans le coin et c'est l'heure du mix. voilà il va essayer de capitaliser un maximum sur l'Ethia, bon très très okay. joli conversion malheureusement ça repart en neutral il n'a pas pu avoir le hard knockdown et cayenne il va en profiter pour essayer d'établir un schmix encore une fois et qui se relève en commande crap ça c'était très très bolzi, très très très bolzi. ça va mettre euh, énormément de dégâts stroke the victory jupi encore jupi une fois ah ça rate l'overhead il rate il se prend le deux, euh, le job hs la note est ce qu'elle va toucher non on tire ah, et le burst ah, c'est J'exonne réussi à remporter le match. Cette fois elle était chaude mon pote, elle était grave chaude la fin. Ok bien joué GG, j'ai fait un vieux miss input dégueulasse uh, qui aurait dû <rire> me faire gagner mon, deux, mon deuxième match, mais, uh, mais malheureusement je l'ai pas C'était combien Exxon contre SHX C'était 3 C'était 3-1, ouais 3-1. Okay, bon. bah, euh, j'ai gagné. J'ai <rire> yeah gagné la bagarre. j'ai gagné oh, nickel Bah écoute, c'était euh, cool, c'était une bonne session. Bah après oh, la prochaine cool. fois je pense que je vais m'y prendre un petit peu plus tôt pour essayer de ramener davantage de monde, mais je mm. me suis bien bien amusé. <rire> J'espère que vous aussi pour le. Coup. C est c est, les, les lags, les lags c'est un peu dommage, mais c'était ouais. pas injouable non plus. Carrément, là, je, je m'attendais à, à carrément pire. Il y a 2-3 ouais. moments où ça m'a trop frustré parce que je, ouais. voyais, euh, je voyais que j'avais le counter. En mm. fait, je voyais que c'est toi que t'avais tapé alors qu'en mm. fait tu l'avais bloqué, mais t'avais pas que ouais. Du coup, moi, je me disais, What Non, non, non <rire> Je, <rire> je me tapais des paniques ouais. Je fais, Non, non, je te fais la bas Je, comprends, je, je comprends. paniqué, prends, je m'en Et sur la fin, tu m'as. Sur la fin, t'avais des rides, mon pote. Des fois, tu m'as baité les bursts, c'était assez. C'est assez phénoménal, ouais. sérieusement je, je, je me suis dit putain mais comment il a su quoi J'ai gueulé ça sérieusement, j'ai dit putain mais comment il savait ça <rire> Surtout avec, le, le, B, avec le, le, le lag et tout, enfin, t'as as eu des, des punches assez, euh, assez ouf ouais. je suis assez, euh, assez surpris. Ah mais c'était cool, c'était cool, c'était vraiment cool. Hein. Bah bon, en tout cas on se refera ça, hein. enfin, je pense que je vais refaire ça la semaine pro, hein, donc euh, qui veut participer n'hésitez surtout pas. Mmh. Donc voilà. Donc en tout cas merci beaucoup à tous les commentateurs et à tous les participants de ce tournoi, c'était une très bonne bah, c'était une très bonne expérience hein, pour le coup, j'ai pu, euh, pu me rendre compte que euh, bah, c'est possible de faire des, euh, des, des tournois internationaux du coup, parce que je me disais que c'était, enfin euh, peut-être qu'il allait avoir plein de déco et tout, on a eu quelques problèmes avec le, le match notamment de Hexon bah, de contre Sora. Mais ouais. all in c'était c'était faisable je pense. C'était plus ou moins. Euh... Nos, nos, je pense que nos opérateurs ils se mmh. font la gueule hein. Ah, je pense y'a y A aille, là, il ouais. à part ce match là, enfin tous les autres étaient jouables. Donc c'était cool. Ouais, mais... Personnellement vais bien aimé. Même, même contre toi si on ne tient pas compte des rollbacks mmh. euh, franchement ça allait quoi. Ah oh, mais carrément, bah justement, c'était. La connexion entre toi et moi était bien meilleure que ce qu'elle était durant la bêta. Ça c'est clair oui. et net, y'a rien, à... rien à rien à dire à ce là C'était vraiment cool. En tout cas c'était ouais. cool. Mais on se refera ça et puis dans la semaine j'aimerais bien me refaire une euh, un first to whatever contre toi Exxon Mais toi tu bosses aussi ça le problème, c'est pas, pas facile en fait la, la, la semaine je bosse, moi je suis ah, pas, pas dispo, à la limite si je si télétravaille, ouais. entre midi et deux je peux te caler une demi-heure ouais. <rire> ouais je vois Une demi-heure c'est pas grand chose après, c'est déjà ça que pris Au pire, peut-être oh, faire un, bien. durant la prochaine Brojo Cup, après, peut-être faire une petite exhibition entre toi et moi Genre un first two je sais pas, 20, un truc comme ça qui, ça te chauffe un, un, un first to ten comme, ah. comme avait oh, fait voilà. Uh, Gunfight. Voilà, et, voilà, euh... un petit first to ten, ça pourrait être cool. Oh. Hein. Ça m'intéresserait bien. Donc, voilà, oh. voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup hein, à vous euh, trois. Du coup, à toi, Exon, à toi, euh, mon cher Camille et à toi, mon cher Poud. Et puis, euh, et bonne soirée à vous. Hein. Et je vais clore le stream. <rire> euh, bonne bon après-midi à ceux qui sont en France. Ah. Et euh, bonne soirée à ceux qui sont au Japon ou au en Asie. Exactement. Euh, GG cool. à tout le monde. GG au participants, voilà. C'était cool. C'était vraiment cool. C'est cool. C'est cool. Au cool. revoir. Allez, à toutes, à toutes les gars. Allez, ciao ah, oui. ciao. Oh. Bon, les brojo <rire> Bon écoutez, on va mettre fin au stream, hein. Je me suis vraiment beaucoup amusé, et puis euh, j'espère que le sentiment a été réciproque. Je vais vous demander de passer les deux petites minutes le temps que je me mette fin au stream. Et ça marche pas. Euh, qu'est-ce que... Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est sur. voilà. Bon écoutez les brojo, moi je me suis vraiment beaucoup amusé, j'espère que le sentiment a été réciproque. Euh, si vous avez aimé ce que vous avez vu sur la fin, ou là, enfin à la fin du, du, enfin, euh, là, durant ce stream. Euh, je vous encourage à appuyer sur le bouton follow pour faire partie des gros dès aujourd'hui. Pour le reste, je vous souhaite une merveilleuse après-midi, une merveilleuse matinée, une merveilleuse soirée, en bref, une merveilleuse journée, où que vous soyez, restez tel que vous êtes et continuez à déchirer. Et nous nous retrouverons du coup demain soir pour cette fois-ci la Brojo Cup Asie, donc euh, sur PS cette fois-ci, donc est réservée aux joueurs qui sont euh, en Asie de l'Est, du coup, donc aux alentours du Japon, on va dire par exemple Corée, Chine, tout ça là, Thaïlande, euh, machin. Bon, c'est ouvert à tout, tous les gros qui sont en Asie, y a aucun souci. Euh, J'ai également posté les différents réseaux sociaux sur lesquelles je suis actif, dont Youtube, Discord et Twitter, je vous encourage fortement sans d'entre eux, surtout mon Discord car nous avons une communauté francophone grandissante dans mon jeu jeux de combat. Donc suivez-moi sur une de ces plateformes pour recevoir des news de mon ou juste pour tenir avec moi et ma communauté en privé. Sur ce, je fais plein de gros de vos bon jeux, je vous dis à demain soir, 20h, heure japonaise, bonne soirée les brojo. Joe.